Bonsoir à tous, bienvenue au Centre Pompidou et à la BPI. Dans le cadre des masterclass organisées par le service Savoir pratique de la BPI, nous vous proposons ce soir de partir à la découverte des monnaies locales complémentaires et citoyennes. Savez-vous qu'il existe une cinquantaine de monnaies locales en France et qu'elles sont reconnues légalement depuis 2014 Connaissez-vous le chocot, la pêche, l'abeille mais quels sont les enjeux des monnaies locales complémentaires Si elles permettent aux citoyens de se réapproprier la monnaie, permettent-elles de soutenir durablement le commerce local Permettent-elles euh, de soutenir également une économie respectueuse de l'environnement et de créer du lien social Pour faire le tour de la question ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Marie Farr, enseignante à l'université Louis Lumière et euh, Lyon 2, et chercheuse au laboratoire Triangle ainsi que Brigitte Abel qui remplace ce soir Lucas Rochette Berlon et qui vient pour l'association La Pêche, une monnaie locale d'Ile-de-France. Bonsoir. Merci Marie pour cette présentation et pour cette invitation. Euh, donc effectivement Brigitte remplace au plié levé Lucas. Donc on va laisser une grande part à l'improvisation aussi donc dans le cadre de cette présentation. On va essayer d'alterner. Alors, je vais la lumière, mais je vais essayer de vous voir. On va essayer d'alterner entre des aspects peut-être un peu plus théoriques ou du moins qui ne s'appuient moins sur un ancrage territorialisé de ce que sont ces, ces monnaies locales, pour donner donc des éclairages au regard donc de l'association MOPA et enfin sur le cas donc de, de la pêche. Euh, je vais introduire, à moins que Brigitte, déjà tu souhaites prendre la parole, non Ok, donc je vais essayer d'articuler ma présentation autour de quatre termes, monnaie, territoire, société et transformation. Et cela dans un contexte de crise systémique, c'est-à-dire à la fois une crise qui est sociale, une crise environnementale, une crise économique, mais aussi une crise symbolique. Et dans ce contexte-là, il y a tout un tas d'expériences, d'initiatives qui émergent sur, dans les territoires, dans des objectifs variés, mais notamment dans des objectifs de territorialisation, de relocaliser, relocalisation des, des échanges. Souvent, donc, ce sont des initiatives qui sont portées par des citoyens et qui tentent d'imaginer des solutions innovantes pour répondre finalement aux défis que pose cette crise systémique et les objectifs de, de transition. Donc l'enjeu de, de, de ces monnaies locales, c'est bien de s'inscrire dans ces objectifs de transition et de proposer un certain nombre de, de pistes. Alors, ce, ce n'est pas une solution, ce n'est pas la solution unique, mais c'est bien en s'articulant aussi avec d'autres initiatives. Mais je reviendrai euh, sur ce point tout à l'heure. Avant donc, de rentrer peut-être euh, en détail sur les, les différentes initiatives hein, de monnaies locales et notamment des monnaies locales complémentaires et citoyennes, je réinscrire en fait le développement de ces monnaies locales dans un contexte historique un petit peu plus large. C'est-à-dire que depuis en fait les années 1980, on assiste à ce que l'on appelle une vague contemporaine donc des monnaies locales, des monnaies sociales, des monnaies complémentaires. Ce sont systématiquement des initiatives qui sont mises en œuvre donc par des acteurs de, de la société civile et on va, on peut distinguer quatre modèles, quatre générations de systèmes monétaires et je vais vous présenter ces générations pour positionner finalement le développement de ces monnaies locales dans un contexte un petit peu plus large. Donc on va retrouver dans ces initiatives souvent des expériences que certains d'entre vous vont connaître. Ce sont notamment les SEL, donc les systèmes d'échange local qui sont nés au Canada au début des années 1980 et qui ont ensuite fait l'objet d'un processus d'essaimage à l'échelle mondiale, hein, tout d'abord plutôt dans les pays anglo-saxons mais également en France donc à partir du milieu des années 90. Ces premières expériences monétaires s'inscrivent dans un cadre d'inconvertibilité, c'est-à-dire vous ne pouvez pas échanger des unités de compte de, de sel, ça peut être des pignons, des cailloux, des châtaignes, contre de la monnaie officielle. Et elles vont se déployer généralement dans un cadre plutôt restreint, dans un cadre militant, sans connexion avec d'autres acteurs ou d'autres initiatives du, du territoire. La deuxième génération qui, elle, va émerger à partir des années 80, c'est ce que l'on appelle donc des monnaies euh, temps qui s'appuie donc sur une unité de compte, le temps, euh, à partir du principe une heure est égale à une heure quel que soit euh, le service échangé. Euh, on va exclusivement donc prendre en compte le temps euh, nécessaire à la réalisation euh, de ce euh, service. On retrouve le même principe d'inconvertibilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas échanger des unités de temps en euh, unités de compte officielles, hein, unités de compte en euros par exemple. Donc, et ces monnaies-là vont par contre euh, commencer à entretenir des partenariats avec d'autres acteurs, que ce soit des collectivités publiques en France ou au Québec où sont nées notamment les accorderies. Je ne sais pas s'il y a des représentants des accorderies euh, ici. Euh, qui, donc, ces accorderies qui sont nées au Québec plutôt euh, avec des fondations puisqu'il y a systématiquement donc, un salarié qui va animer euh, le dispositif. Et c'est un point ici qui est important pour permettre le déploiement et euh, le déploiement oui, de, de l'usage de, de la monnaie. La troisième génération donc, qui va nous intéresser plus particulièrement ce soir, c'est ce que l'on appelle ici des monnaies convertibles. Dans la première et dans la deuxième génération, la monnaie, elle est créée à travers l'échange par euh, le débit et le crédit simultané des comptes. C'est-à-dire que lorsque vous rendez un service à une personne, votre compte va être crédité de temps d'unités de compte ou temps euh, d'heures. Et la personne qui reçoit le service, elle voit son compte qui est débité. Donc il n'est pas nécessaire de convertir de la monnaie officielle pour pouvoir obtenir de la monnaie locale ou de la monnaie sociale ou de la monnaie complémentaire. Alors qu'à partir de la troisième génération et notamment donc, cette génération émerge à partir des années 90, il est nécessaire de convertir de la monnaie officielle, donc en l'occurrence des euros, pour pouvoir ensuite obtenir des monnaies, de la monnaie locale pour l'utiliser au sein d'un réseau de prestataires. Ce principe de conversion, qui est un, un principe de, enfin, un principe de le, la monnaie locale est donc gagée hein, sur la monnaie officielle, va permettre l'intégration de professionnels, de commerçants, d'artisans, d'entreprises, de coopératives ou autres, et donc des professionnels qui vont vendre des services à des consommateurs qui, ont, eux, vont en acheter. Donc c'est un moyen finalement d'élargir aussi le périmètre d'usage de ces monnaies et c'est ce, donc la naissance hein, des monnaies locales qui sont nées alors, au début des années 90 et puis ensuite elles vont essaimer euh, notamment et tout particulièrement au début des années 2000 en Allemagne donc avec les, le cas des Reichwegeld et puis euh, plus tardivement elles vont émerger en France donc à partir de 2010-2011 et la pêche va s'inscrire hein, dans, euh, dans, euh, dans cette dynamique. La dernière génération que je souhaiterais présenter, c'est donc la quatrième, c'est ici des monnaies qui vont chercher à remplir donc des objectifs multiples, des objectifs à la fois sociaux, environnementaux et économiques. Ça ne signifie pas que les monnaies des générations précédentes ne cherchent pas donc à, à satisfaire ces objectifs, mais plutôt qu'elles vont intégrer plus fortement une dimension environnementale par la valorisation des éco-gestes des éco et des éco-comportements. Euh, alors ici l'entrée dans le dispositif monétaire peut se faire de, de, de deux façons, soit par conversion comme dans la troisième génération, soit via la réalisation d'un éco-geste. Donc c'est par exemple euh, la mise en place d'un compost dans son quartier, euh, l'abandon de sa plaque d'immatriculation, l'abonnement à un service euh, euh, collectif ou public hein, de, de transport euh, municipal hein, ou de vélo ou autre. Donc ce geste va être valorisé via la distribution d'un certain nombre d'unités monétaires et ces unités sont ensuite utilisables au sein d'un réseau de, de prestataires. Donc il peut y avoir hein, des, des, des connexions et des articulations entre ces différents types de monnaies et euh, j'y reviendrai dessus peut-être en conclusion. L'enjeu ici, c'est de replacer le, le développement de ces monnaies locales pour vous montrer que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui émerge en France exclusivement depuis 2010, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'autres initiatives qui ont existé auparavant, qui existent toujours, et ça montre aussi que finalement, la société civile, elle a, eu la, elle a la capacité de s'approprier un outil économique pour l'orienter en fonction de finalités et d'objectifs qu'elle peut définir. Et ça, c'est un point important, c'est-à-dire que la monnaie, c'est finalement malléable, donc on peut l'orienter en fonction de finalités que l'association qui porte la monnaie va souhaiter lui donner. Et en ce sens, on va lui donner des caractéristiques monétaires qui sont spécifiques, que ce soit la logique de conversion ou non, que ce soit l'inclusion de professionnels ou non. Et ici, il y a des choix qui se réalisent donc en amont de la mise en place de cette monnaie. Mais c'est aussi un positionnement dans un contexte international, c'est-à-dire que dans les exemples que vous voyez ici, la France est loin d'être le seul pays qui développe ce type D'initiatives monétaires. Par contre, on peut le dire, euh, la France est probablement euh, le deuxième pays qui connaît le plus de monnaies locales complémentaires, locales complémentaires troisième génération papier de type pêche, après euh, le Brésil, et notamment du fait hein, d'un déploiement euh, relativement important euh, ces dernières années. Alors, peut-être que je peux te laisser la parole pour exposer les caractéristiques plus précises de ces monnaies de troisième génération via la pêche Bon, je peux parler de la pêche effectivement. Alors il y a une spécificité avec la pêche, c'est une monnaie locale qui circule en Ile-de-France avec deux associations. Parce que l'Ile-de-France c'est grand donc on s'est dit il faut au moins deux associations. Donc il y en a une pour Paris. Et moi j'aime bien me lever, hein. excusez-moi. Je vais peut-être prendre l'autre micro s'il marche. Hein. Allô, allô, m'entendez Oui voilà donc il y a deux associations, une pour Paris et une pour la banlieue pour l'instant, enfin à peu près. Hein. On se découpe le territoire comme ça parce qu'on est quand même très nombreux. Voilà donc la Pêche, la monnaie locale Pêche est née en 2014. Elle est née d'une association de transition. C'était Montreuil en transition. L'idée c'était vraiment d'agir localement sur tous les axes les plus importants. Donc, On voulait agir sur l'axe économique, on voulait que des citoyens prennent en main la question économique, mais on voulait aussi agir en même temps sur l'axe environnemental et on voit bien aujourd'hui l'importance que ça a et l'urgence qu'on a, l'urgence climatique en particulier. Et on voulait agir aussi sur le domaine social. Donc on a lancé cette monnaie en 2014 et puis à un moment donné, nos amis parisiens, d'une monnaie pour Paris, qui voulaient lancer une autre monnaie, sont venus nous voir et nous ont dit, on a beaucoup réfléchi, c'est quand même un peu idiot d'avoir deux monnaies, une d'un côté du périphérique et une de l'autre. On a les mêmes objectifs citoyens de créer du lien, de créer de la solidarité, de créer une monnaie éthique, citoyenne, vraiment utile et plus humaine que, que cet que cette euro. Euh, finalement qui ne nous mène pas à grand chose avec toutes les crises économiques qu'on a au-dessus de la tête en plus. Voilà. Donc on a créé cette monnaie et on la développe ensemble sur le territoire de l'île de France. Voilà. Et d'ailleurs je tenais à le dire parce que cette conférence a été organisée plutôt avec euh, l'association Une monnaie pour Paris. Mais ce soir du coup je, je représente euh, les deux. Voilà. Je vous en dirai plus plus tard. Peut-être juste sur les caractéristiques monétaires, hein, la pêche comme toutes les autres monnaies de, de, de, de troisième génération, donc ce sont euh, des monnaies qui sont représentées sous forme de, de, de billets. Donc là vous avez un, un certain nombre d'exemples euh, et parfois également donc, un format électronique et notamment c'est le cas de, de certaines monnaies anglo-saxonnes et également le Schko. Vous avez ici la carte le carte. Euh, en France, donc, qui est la monnaie du, du Pays Basque. Il y a également euh, à Grenoble, Kern hein, qui a développé une version euh, numérique. Voilà, il y a quelques monnaies qui ont euh, développé une version numérique, soit avec une carte, soit avec des possibilités de, de paiement par, euh, par téléphone portable. Donc c'est une entrée par conversion. Une unité de pêche, une pêche est égale à 1 euro. Et puis euh, il y a euh, des, des conversions possibles exclusivement pour les professionnels du réseau donc pour ce que l'on appelle les prestataires, les commerçants, les artisans qui vont obtenir des euros et qui ne peuvent pas les réutiliser auprès de leur, notamment de leurs fournisseurs. Ils vont pouvoir les convertir, mais moyennant, dans un certain nombre de cas, une taxe et certaines monnaies voilà, vont mettre une, place, une taxe pardon, à la sortie pour limiter hein, tout simplement les sorties d'avoir monétaire. Donc un principe de convertibilité, d'équivalence vis-à-vis de la monnaie officielle et euh, ces, euh, ces, euh, ces monnaies locales vont souvent aussi nouer des partenariats avec des banques et parfois avec euh, des collectivités euh, locales. Oui je peux peut-être dire que, effectivement, mais vous entendez ce micro-là Oui. Euh, je peux peut-être dire que, euh, effectivement, euh, la région de l'époque, euh, donc de 2013, euh, a aidé la pêche. C'est-à-dire qu'au début, on a eu une subvention assez conséquente euh, pour imprimer les billets de la pêche et pour avoir un emploi pendant un an. Ça nous a permis au démarrage de nous donner vraiment un coup de pouce. Ça, c'était vraiment très très chouette. Et puis après, comme on est né sur Montreuil, Montreuil nous a donné aussi un gros coup de pouce pour le démarrage. Il y a aussi d'autres, il y a eu d'autres petites aides, en particulier Paris a donné un coup de main aussi à une monnaie pour Paris. Parce que tout simplement, les collectivités ont bien compris que c'était tout à fait leur intérêt de faire en sorte que la richesse réelle circule sur leur territoire et ne s'évade pas trop ailleurs euh, vers l'international, etc. On a vraiment intérêt, si on veut garder notre, notre richesse économique, nos emplois, etc. On a vraiment intérêt à localiser sans pour autant s'enfermer mais c'est quand même assez intelligent euh, ce système et ça permet aux monnaies, oh, voilà, ça permet aussi aux collectivités d'ancrer un peu plus les activités sur les territoires. Donc elles étaient très intéressées et nous évidemment, comme, euh, comme monter une monnaie locale et la faire vivre, ça demande énormément de, énormément de présence, d'animation, de travail. C'est un petit appel aux volontaires. <rire> venez, venez. Euh, bah, du coup, on était ravis. Parce que ça, voilà, ça, nous a vraiment permis de, ça nous a vraiment donné une aide au démarrage avec des salariés. Donc, et on a aussi constamment des, des services civiques. Et puis on demande régulièrement ben, aux, aux villes en particulier, mais aussi aux régions, etc. Dans toute la France, pour toutes les monnaies locales citoyennes de France, on demande régulièrement de nous donner un coup de pouce, au moins sur la communication. C'est-à-dire parce que nous, on n'a pas évidemment, on n'a pas les journaux, on n'a pas tout ça en main. Donc c'est vrai que ça nous aide aussi si de temps en temps, on peut, on peut avoir une petite aide en matière de communication. Par contre, on veille toujours euh, vraiment strictement à notre indépendance. Les monnaies locales citoyennes ne sont pas dans la main des collectivités. Ce sont les citoyens en assemblée générale qui décident de ce qu'elles veulent faire de cet outil. Voilà, ça c'est important de, de préciser. Alors il y a la pêche mais il y a également plus de 70 monnaies locales donc en circulation. Il y en a également en projet. Donc Ici vous avez la carte qui est issue du site Monnaie locale complémentaire citoyenne qui est un des deux réseaux de monnaie locales en France et qui recense les dispositifs existants et puis aussi les, les dispositifs qui ne fonctionnent plus ou qui ne circulent plus. Donc vous avez les déclinaisons ici des couleurs. Donc on voit qu'il y a un, un développement assez important et que le territoire est quasiment couvert, excepté on va dire quelques zones, le massif central notamment, quelques zones un, un peu moins euh, peuplé euh, de France mais sinon donc, il, y a, il y a quand même un, un développement qui est relativement euh, important et si on regarde l'évolution les, les, euh, hein, du, du développement en nombre euh, de, de ces monnaies, on constate qu'il y a presque un effet de, de saturation et notamment depuis 2008 no, du fait hein, de la couverture, de la quasi couverture du territoire. Euh, de, euh, de la, enfin, la quasi-couverture du territoire national via l'implantation des monnaies locales. Juste pour revenir, parce qu'ici ce sont des points, mais souvent le territoire de circulation est plus large. Donc euh, il a été ici question de, de Paris euh, et l'alentour, euh, mais on va retrouver hein, les mêmes problématiques. Il y, a des territoires, il y a des monnaies qui sont étendues sur des territoires plus ou moins importants qui vont euh, d'une ville jusqu'à euh, un pays et notamment le chico, voire la roue, mais avec une déclinaison fédération, un petit peu comme la pêche et donc la, la distinction entre les territoires de circulation est parfois plus, plus difficile. Donc en tout cas, on constate donc un, un fort développement de, de ces monnaies. Euh, J'en arrive donc au deuxième point euh, qui porte sur la question donc, des, des finalités. Mettre en place des monnaies locales, oui, mais pourquoi faire C'est-à-dire que l'objectif n'est pas en soi de, de, de porter une monnaie locale compte tenu notamment de l'énergie, de l'animation et, et que, que tout cela sous-tend. Donc il y a des finalités qui s'inscrivent dans des objectifs de, de transition sociale, environnementale, économique, aussi symbolique. Et ces objectifs, donc, je vais essayer de, de, de rapidement les, les évoquer. Euh, on identifie donc trois types d'objectifs. Le premier objectif, il est lié à la territorialisation des activités. Le deuxième à la dynamisation des échanges et le troisième à la transformation des pratiques, des modes de vie et des représentations sociales. Donc, le premier, euh, la première finalité de, de ces monnaies, c'est de porter des objectifs de, de, de territorialisation. Donc, tu as commencé à, à l'évoquer, hein, mais le, en gros, le, le schéma de circulation de ces monnaies. Il s'appuie sur l'idée que donc des, des individus, des citoyens vont convertir des euros contre de la monnaie locale et ils vont ensuite utiliser cette monnaie locale au sein d'un réseau de prestataires, au sein d'un réseau de professionnels qui euh, alors sont parfois sélectionnés parce qu'ils vont respecter un certain nombre de critères sociaux, environnementaux, plus ou moins fortement, mais bon, il y a des chartes qui, qui orientent cette, cet usage. Et euh, ensuite, une fois que les commerçants ont obtenu cette, cette, cette monnaie, ils vont chercher eux-mêmes à l'utiliser et donc c'est le système de boucle, c'est l'idée de faire un circuit monétaire qui, qui fonctionne. Au regard de ça, il y a bien sûr des enjeux de localisation ou de territorialisation des échanges dans un, dans un territoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre monnaie elle est utilisable uniquement au niveau d'un espace géographique, d'un territoire, ça va permettre de privilégier l'usage à la fois des revenus, mais également de faire circuler le plus possible cette monnaie dans, dans, dans, dans ce territoire. Donc ça s'inscrit, d'un point de vue économique, je suis économiste, ça s'inscrit donc d'un point de vue économique dans des stratégies de développement territorial endogène dans le sens où c'est bien des dynamiques euh, interne au territoire que euh, émerge euh, le développement et notamment en activant le volet consommation dans le sens où la consommation va être orientée euh, vers euh, vers le local. Ça permet également donc de privilégier un certain type de, de structure, un certain type de prestataire, un certain type de commerçant, d'artisans dans le sens où dans la majeure partie des cas les grandes entreprises ou les, les grandes enseignes vont être exclues de ces circuits monétaires dans le but donc de favoriser aussi des professionnels qui vont soit s'inscrire dans une démarche de consommation locale, mais aussi de production locale et qui vont disposer d'un ancrage on va dire, territorial un peu, un peu, un peu plus, plus fort. Donc ça, c'est d'un point de vue économique, on peut également euh, analyser, enfin mettre en lumière euh, d'autres effets, notamment la question de la mise en réseau des acteurs. Donc c'est à la fois la mise en réseau entre des consommateurs, des producteurs, mais aussi euh, bah, des fournisseurs. Hein. L'ensemble potentiellement des activités économiques d'une filière peuvent mobiliser, peuvent utiliser finalement euh, cette, cette, cette monnaie. Et donc l'idée c'est bien de, de créer une communauté finalement qui va partager un certain nombre euh, de valeurs autour donc de l'usage de, de cette monnaie. Ça s'inscrit dans la plupart des cas dans un espace de délibération ouvert, collectif, où les associations vont chercher donc à favoriser la participation démocratique, avec parfois des tentatives aussi de mise en place de, de nouvelles formes de de gouvernance, voire euh, également donc, on va de, de renforcer la démocratie locale. On a évoqué donc, le, le cas des collectivités qui soutiennent euh, ces monnaies locales. Elles peuvent l'inscrire hein, d'un point de vue des référentiels de l'action publique dans, le, dans, un, dans, la, dans la nécessité de favoriser la participation et euh, la démocratie. Et notamment, par exemple, lorsqu'il est nécessaire de faire un certain nombre de choix sur les caractéristiques monétaires. L'enjeu ici, c'est bien finalement d'introduire euh, la monnaie dans la sphère démocratique, d'introduire un outil euh, économique qui euh, est souvent considéré comme euh, devant faire l'objet d'un savoir expert, technocrate, pour pouvoir euh, être mobilisé ou pour pouvoir euh, en parler tout simplement. Et donc il y a euh, cette, toute cette dimension appropriation hein, citoyenne de la monnaie qui est également intégrée. Tu veux rajouter quelque chose Non Exactement ça. Ok. Le deuxième point, euh, la deuxième finalité, c'est la question de la dynamisation des échanges. Donc il y a du fait de l'usage territorialisé, localisé dans un espace, il y a un effet alors, dit mécanique hein, dans le sens où euh, il y a une, une, une réorientation des échanges du fait d'un détournement potentiel de la consommation de l'extérieur vers euh, l'intérieur. Donc ça, c'est l'effet que, que j'ai exposé euh, précédemment. Mais il est possible aussi de, de mettre en place des mécanismes spécifiques qui euh, peuvent permettre potentiellement d'accélérer, on va dire, la vitesse de circulation et de renforcer euh, l'usage de ces monnaies. Donc, le, la, la première possibilité, hein, le, le, le premier outil qui est utilisé dans ce cadre-là, c'est notamment en facilitant donc, euh, un accès au crédit, au, crédu, au crédit pardon, euh, alors, soit dans le cadre d'un du, système de crédit automatique hein, pour les selles, les lettres et banques de temps ou les accorderies. Donc là, on est plutôt dans le cadre des, des monnaies de première et de deuxième génération ou par une logique de microcrédit à la consommation ou à la production. Donc, c'est un, un, des exemples ici qui sont peu développés en France, mais qui pourraient l'être à l'avenir, mais qu'on va retrouver au Brésil ou en Allemagne. Donc là, l'objectif, hein, c'est d'apporter de, des moyens ben, de, de, de consommation ou de développement d'activités économiques, entrepreneuriales, pour des personnes qui auraient un accès à la monnaie plus difficile. Et ceci peut se faire donc en monnaie locale. Donc ça peut permettre de renforcer l'usage de ces monnaies. Deuxième possibilité, c'est la mise en place de ce que l'on appelle une monnaie fondante. Alors il y en avait peut-être dans les illustrations précédentes, sûrement, hop, ici. Donc il y a un certain nombre de monnaies. Et notamment euh, ici le Kim Gauer, tout en haut euh, sur votre gauche où il y a donc, euh, des, comme des espaces où on peut coller des timbres ou des vignettes. Donc c'est ce que l'on appelle des monnaies fondantes. C'est à dire que ces monnaies vont perdre euh, une, la, une partie de leur valeur faciale dans le sens où pour pouvoir utiliser ou continuer à utiliser ces monnaies, tous les trois mois, on va appliquer comme une, comme une taxe, on va pénaliser la détention de, de, de la monnaie qui représente un pourcentage de la valeur du billet. Donc c'est des taxes qui varient de 3 à 5 maximum. Et quand c'est une taxe qui est périodique, si vous détenez, par exemple, euh, des Kim Gauer, donc qui est l'exemple que, que j'ai cité tout à l'heure, euh, au 31 mars, euh, vous allez devoir payer euh, une taxe qui correspond à 3 de la valeur de la masse monétaire que vous détenez, des billets que vous détenez, pour pouvoir les remettre en circulation. Donc ici, on est sur une logique inverse hein, de, du système du du, du, du actuel, dans le sens où ce que l'on valorise généralement, bah, c'est plutôt enfin, l'argent qui est placé dans des, dans des, dans des comptes en banque que vous allez avoir, obtenir des intérêts en fin d'année. Ici, au contraire, on va pénaliser donc, la détention de la monnaie. Et c'est dans ce cadre-là que, par exemple, les Brésiliens appellent ces monnaies des monnaies circulantes, puisque leur finalité, c'est finalement de circuler au sein d'un territoire pour favoriser la création de, de richesses. Ces deux premiers objectifs, donc la territorialisation et la dynamisation des, des échanges, vont être d'autant plus assurés finalement qu'il est difficile de convertir ces monnaies locales. Plus votre monnaie est difficilement convertible en monnaie officielle, plus elle a de potentialité pour circuler au sein de, de, de l'espace monétaire. Mais ceci n'est possible qu'à partir du moment où il y a une diversité des biens et services disponibles en monnaie locale. Et donc ici, il faut toujours questionner le nombre de prestataires et la diversité des biens et des produits qui sont accessibles donc en monnaie locale pour éviter les phénomènes de, de conversion. Donc ça questionne à la fois la variété des acteurs, mais également la variété des biens et services, d'où aussi le rôle des pouvoirs publics qui peuvent jouer un effet de levier dans l'usage de ces monnaies. Il y a également la question en creux de la taille de, des territoires de circulation de, de ces monnaies, puisque plus vous avez un territoire restreint, plus potent, enfin, moins potentiellement il y a cette diversité qui est ici respectée. La troisième finalité donc, des, des monnaies locales, c'est des objectifs de transformation des pratiques et des représentations sociales. Cette troisième finalité, c'est probablement euh, la finalité la, la plus importante, dans le sens euh, où euh, c'est vraiment un des objectifs qui est au cœur donc de, de leur mise en œuvre. Le premier, enfin, le point de départ de, de cette transformation s'appuie en fait sur le processus collectif de délibération autour des objectifs que doivent poursuivre donc euh, ces monnaies ou du moins la monnaie qui sera mise en œuvre. C'est-à-dire que la première question à se poser lorsqu'un groupe, euh, une association, cherche à mettre en place une monnaie, ça va être quels échanges, pourquoi faire, donc pour quelles finalités entre qui et pour qui et ensuite la question du comment donc à travers quelles caractéristiques monétaires euh, se, se posera. Donc ça c'est vraiment des, des choix qui doivent être débattus et qui vont ensuite hein, orienter finalement les pratiques monétaires et qui vont orienter euh, l'usage de, de la monnaie. Cette, tout ce travail de, de détermination, on va dire, de, des finalités et des objectifs va s'appuyer aussi bah, des fois sur des, des, un diagnostic territorial. Est-ce que le besoin, c'est de favoriser le lien social, de, favoriser, enfin, de lutter contre l'exclusion Dans ce cas-là, une monnaie temps est probablement plus pertinente. Est-ce que l'objectif, c'est de Créer du lien entre des consommateurs, des producteurs, tout en sensibilisant, on va dire, à, à des enjeux économiques monétaires. Dans ce cas-là, peut-être plutôt une monnaie locale. Donc là, il y a vraiment au, au, le point de départ de cette réflexion. Elle est extrêmement importante dans l'orientation ensuite des pratiques. Le deuxième, le, le deuxième point, donc, dans le cadre de cette transformation des pratiques, c'est la mise en place du projet éthique. Ce projet éthique va s'incarner de différentes façons. Dans le cadre des monnaies locales, c'est à travers la mise en place de chartes qui vont définir des objectifs, des critères parfois d'adhésion, des critères de sélection pour les, les professionnels. En s'inscrivant dans la plupart des cas donc dans une démarche de progrès, c'est-à-dire que euh, on, on, les, les monnaies vont chercher à rendre visible aussi l'évolution justement de, de ces pratiques et de responsabilisation des, des organisations. Donc à intégrer progressivement euh, des objectifs de production euh, plus durables euh, notamment. Il en est de même du côté un hein, des consommateurs puisque l'objectif est bien aussi de favoriser une consommation engagée, une consommation orientée vers un certain type de producteur et donc dans ce cadre-là de favoriser aussi une citoyenneté écologique. Dans d'autres cas, c'est la réflexion notamment sur la comptabilisation des échanges qui euh, illustrera donc, euh, ce, ce projet éthique lorsque par exemple il est question d'une heure est égal à une heure, lorsque l'unité et le temps, on va chercher ici à valoriser des compétences qui sont habituellement non valorisées dans le cadre, on va dire, de l'évaluation marchande et monétaire et quantitative à travers, par exemple, le PIB. Troisième piste autour de cette transformation des pratiques et des représentations sociales, c'est la tout le, le processus d'interrogation euh, autour des besoins et surtout de la façon euh, de les satisfaire. Donc le, la mise en place d'une monnaie locale induit donc un processus, enfin, pour l'utiliser, il est nécessaire donc de, de convertir et donc à partir du moment où vous allez convertir euh, de la monnaie officielle en monnaie locale, il va falloir calculer par exemple le montant euh, nécessaire pour euh, pour utiliser la monnaie, auprès de quel type de commerce vous allez l'utiliser. Donc là, il peut y avoir aussi une interrogation sur finalement où je vais acheter tel ou tel produit, auprès de quel type de, de, de commerçant et puis les montants également qui sont nécessaires donc, à ce processus. On retrouve aussi cette dimension-là tout particulièrement donc, dans le cas des monnaies de première et de deuxième génération et notamment dans les pratiques de partage qui vise des formes de démarchandisation des besoins puisque à travers un sel ou à travers une accorderie, vous pouvez satisfaire un ensemble de besoins sans passer forcément par de l'avoir et notamment de la possession et de l'achat mais tout simplement dans une logique d'interagir relationnel via l'échange entre personnes. Et puis enfin, donc, il est question, enfin enfin pas complètement mais donc le quatrième point c'est la question de la reconsidération des richesses et en mettant en place donc, justement d'autres critères d'évaluation sur ce qui compte et euh, ce qui doit finalement être compté. Et donc ici, on va retrouver ces, ces processus et ces euh, euh, dynamiques, notamment euh, dans le cadre de la, de la mise en place d'indicateurs qui vont chercher à valoriser et évaluer euh, la mise en place de, de ces monnaies. Donc, j'ai déjà évoqué un certain nombre de points. Je voudrais juste revenir sur la question peut-être de, de l'espace d'éducation citoyenne. Euh, pour beaucoup de monnaies euh, ou d'associations qui portent donc ces monnaies, euh, l'association est un espace de, de dialogue avec des objectifs de démocratisation et notamment une, un accès facilité finalement au savoir économique avec des formations, la sensibilisation autour de ces enjeux-là. Et ça renvoie un petit peu à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire remettre la monnaie au sein de la sphère démocratique pour en discuter les finalités, mais aussi, on va dire, les modes de gouvernance. Et on peut ici facilement articuler finalement ces dynamiques avec des, des orientations, enfin, du moins avec des réflexions qui portent sur la question, par exemple, des, des communs. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose <rire> Ok, oui mais ça va plus vite après. Donc sur les effets, euh, une fois qu'on a abordé hein, les potentialités, euh, les finalités de ces monnaies-là, finalement quels sont leurs effets euh, réel ou effectif. Donc je vais passer assez rapidement. Je vais juste quelques données chiffrées pour vous donner un petit peu une représentation de, de, de ce que sont ces monnaies et comment elles circulent. Donc vous le voyez, les masses monétaires en circulation sont, sont relativement faibles puisque la, la, la plus importante monnaie, c'est la, la monnaie du Pays Basque. Donc elle, alors Là, c'est fin 2018, maintenant hein, les, elle, euh, enfin les volumes sont un petit peu plus importants. On est sur 1,5 million. Mais vous voyez que la majeure partie euh, des, des monnaies euh, ont des, ont des la, les, les volumes monétaires, c'est-à-dire le, le nombre de chocs, le nombre de, de pêches ou autres est euh, bien inférieur. Donc ce, qui repro ce qui représente on va dire, des, des volumes qui sont relativement euh, faibles. Euh, donc ça c'est pour les, les effets, enfin les volumes plutôt hein, quantitatifs. On peut donc euh, questionner euh, par conséquent finalement bah, quel est euh, l'intérêt de, de ces monnaies. Donc ici euh, il faut euh, peut-être mettre l'accent sur un point de vigilance, c'est-à-dire que la monnaie ne peut pas tout. Euh, il ne faut pas penser que euh, euh, finalement la mise en place d'une monnaie pourrait à elle seule euh, on va dire, remplir ou satisfaire l'ensemble des objectifs de, de transition ou de, de réorientation des modèles de développement. C'est bien, donc, c'est son articulation avec d'autres initiatives qui est ici importante et donc il ne faut pas non plus faire reposer sur la monnaie toute ou l'ensemble, on va dire, des, des objectifs que portent les, les associations. Donc, d'un point de vue quantitatif, des impacts qui sont faibles, hein, même s'il existe encore peu d'études, il y en aura bientôt une sur le SCO, puisque le, le fait que ce soit des monnaies électroniques rend aussi les études d'impact un peu plus faciles. Mais par contre, d'un point de vue qualitatif, il y a ici un des effets positifs qui peuvent être mis en avant, que ça soit à travers le processus de, de conscientisation, de mobilisation, de participation de, de, des individus et puis d'orientation aussi de la consommation sur le local et le, le renforcement on va dire, des liens entre producteurs consommateurs mais aussi entre producteurs d'un même territoire. Je ne sais pas si tu veux illustrer peut-être avec des exemples. Ouais. Oui alors c'est vrai que... Bon, je... Oui voilà, donc cette boucle entre consommateurs, prestataires et producteurs, c'est un travail très très important à faire, vous avez compris, pour que la monnaie circule vraiment localement, qu'elle ne fuit pas, qu'elle reste sur le territoire et qu'elle crée de la, de la vraie richesse. Et ça je peux dire que c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué à faire et c'est pour ça parce que souvent on nous dit, mais pourquoi vous avez créé une, la même monnaie pour toute l'île de France C'est énorme l'île de France quand même. Hein. Euh, mais parce qu'on a besoin des producteurs. On a besoin pour une monnaie locale qui est euh, voilà, ce, cette chaîne euh, du consommateur jusqu'au jusqu producteur. Donc en Ile-de-France, c'était nécessaire d'avoir aussi les départements de la grande banlieue pour pouvoir créer ce lien. Et on est encore en train de le construire ce lien. On est vraiment en recherche encore de producteurs qui veulent participer et qui permettent d'avoir un cercle comme ça vertueux complètement. Voilà. Euh, on, a quand même, euh, on a quand même des partenaires importants qui nous aident hein, à développer tous ces systèmes. Euh, je voulais dire un petit mot sur la NEF. Tu en parles un peu de la NEF après euh, donc on a on a le est-ce que tout le monde sait ici ce que c'est la nef est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la nef oui vous pouvez nous expliquer en quelques mots euh, je que oui voilà alors oui quelqu'un sait peut-être oui, plus sociale, plus éthique, plus solidaire, voilà. C'est une banque qui n'est pas là pour faire du bénéfice, qui n'est pas là pour faire de la spéculation. C'est une banque qui est faite pour développer des initiatives vraiment humaines et enrichissantes pour les territoires. Ça peut être de la culture bio, ça peut être un centre social dans un village qui en a besoin. Vous voyez, c'est vraiment de la banque autrement. Et alors nous, c'est un partenaire important pour nous, parce que tout à l'heure, Marie vous expliquait qu'en fait, chaque fois qu'on utilise de la monnaie locale c'est couplé avec l'euro puisqu'il y a la loi économie sociale et solidaire de 2014 qui nous y contraint et qui oblige de toute façon à ce qu'une euh, pêche par exemple soit, euh, soit l'équivalent d'un euro. Donc pour avoir une pêche on doit donner, donner un euro et, et du coup euh, c'est important pour nous de, de placer ces euros qu'on nous confie comme un fonds de garantie quelque part mais euh, voilà pas n'importe où on le place à la nef. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on crée deux circuits économiques. On double la valeur monétaire. C'est-à-dire qu'on a un circuit d'euros qui est confié à la nef et qui va s'en servir pour irriguer les territoires d'initiatives réellement positives, intéressantes, enrichissantes pour les territoires. Et en même temps, il y a le circuit de la monnaie locale citoyenne. Pour nous, c'est la pêche, mais il y en a, comme disait Marie, une soixantaine en France. Et ce circuit-là va permettre de détourner des banques spéculatives aussi euh, voilà, une somme d'argent de, de, qui correspond à de la vraie richesse. Et ça, c'est très important parce que je suppose que vous avez vu, si vous vous intéressez à ces questions-là, vous avez vu le film Demain. Donc, vous savez ce que c'est aujourd'hui l'argent des banques. Vous savez comment ça se passe. C'est du, du crédit, c'est du vent. Ils ont un euro, ils en prêtent huit ou je ne sais plus, ou dix. Mais tout ça, c'est un peu virtuel quand même. Hein. Voilà. Et ça peut s'écrouler à tout moment. On l'a vu il y a quelque temps et puis ça nous pend au nez. Ça sera peut-être même encore pire parce que les États pourront pas toujours renflouer les banques privées. À un moment donné, ça va s'arrêter. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que nous on crée un vrai circuit monétaire qui ne peut pas partir dans ces circuits spéculatifs, qui ne peut pas partir vers les paradis fiscaux, puisqu'il est complètement coupé de ces circuits spéculatifs et de financement international. Et du coup, là, on a, on a vraiment deux circuits éthiques et solidaires. Donc les sommes, comme le disait Marie, ne sont pas énormes, mais c'est quand même vraiment des, grosses, des, des gros changements, quoi, des expériences extrêmement intéressantes sur les territoires qui montre qu'on peut faire autrement que nous, les citoyens, vous, quand nous prenons les choses en main, nous sommes capables de faire de l'économie intelligente, utile au territoire, plus humaine, plus solidaire. Ça, je vous en parlerai après, si vous voulez, du côté plus humain, plus solidaire, plus éthique et surtout relié aussi euh, à l'écologie et, et à tout le progrès qu'on veut faire pour l'environnement. Je vous dirai tout ça plus tard si vous voulez. C'est une banque qui a bien sûr des qui a bien sûr un, un, un réseau. Oui. oui. C'est une seule banque avec des agences, voilà. ouais, sur le territoire. Mais non, pas du tout. Donc ça c'est juste un petit peu pour les effets. Bon, il y a bien sûr toutes les questions hein, qui portent sur l'évaluation, évaluer pourquoi, comment. En que qu'est-ce qu'on peut mesurer, est-ce que c'est seulement des effets économiques, est-ce qu'on peut mesurer des effets plutôt de transformation, des effets environnementaux, etc. Donc là, il y a vraiment tout un tas de pistes qui peuvent être ouvertes donc, autour de cette question il y a des travaux qui portent sur ces points. Euh, pour finir, peut-être, c'est la question des, des pistes à explorer, justement, et des questions euh, en suspens. Euh, alors, on a évoqué tout à l'heure l'animation. La, je crois que c'est Brigitte qui a évoqué cette, cette animation. Donc, effectivement, la mise en place d'une monnaie, c'est quelque chose de on va dire, qui n'est pas aisée dans le sens où la monnaie ne circule pas d'elle-même toute seule. Il faut systématiquement des moyens humains, des moyens financiers, des moyens techniques aussi, un certain nombre de compétences hein, pour que euh, le, le dispositif se déploie, que la monnaie soit, se déploie, qu'elle soit utilisée et qu'elle circule euh, de façon la plus pertinente et la plus cohérente possible. Donc c'est à la fois la question des, de la diversité des biens et services, mais c'est aussi euh, le, le, le, la nécessité d'animer hein, tout simplement et de sensibiliser, euh, on va dire, les citoyens à l'usage de, de ces monnaies. Donc dans les, dans, les, dans les questions, c'est justement le, le, le, le modèle économique ou quels sont les moyens associés à la mise en place de ces monnaies, sachant que ce sont souvent des associations qui portent ces monnaies, associations bénévoles avec parfois un salarié, deux salariés, trois, allez, maximum cinq, mais relativement peu, on va dire, de, de moyens. Il y a aussi la question du cadre réglementaire. Donc Ici, il y a effectivement la loi ESS de 2014 qui apporte un cadre pour le déploiement de, de ces monnaies en introduisant donc un article sur les titres de monnaie locales complémentaires. Mais ça ne résout pas, on va dire, l'ensemble des problèmes et notamment toute la question de l'usage par les pouvoirs publics et j'articule ici avec le deuxième point qui est justement comment les pouvoirs publics peuvent finalement s'inscrire dans ces réseaux monétaires. Et ici, alors, il y a des pistes qui sont explorées, notamment le Chco au Pays basque, donc à trouver un moyen un petit peu pour contourner, mais pas de façon illégale, je précise, tout ceci se fait dans le cadre réglementaire, mais parce que les collectivités locales peuvent accepter ces monnaies comme moyen de paiement, mais elles ne peuvent jamais la réemployer directement sans processus de reconversion. Donc, c'est en ce sens que le cadre légal peut encore potentiellement être adapté pour faciliter finalement l'usage par les pouvoirs publics, que ça soit comme moyen de paiement ou également comme, enfin, comme moyen de paiement pour, par exemple, les services publics, mais aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire comment les pouvoirs publics peuvent eux-mêmes payer un certain nombre de, de, de, de prestations, voire de subventions en monnaie locale. Il y a également la question du fléchage du fonds de réserve, alors que Brigitte a abordé avec la NEF. Donc le, le fonds de réserve, c'est l'équivalent hein, de, de monnaie locale en circulation qui est euh, dans une banque. Alors la plupart, dans la plupart de, de, des cas, c'est euh, la NEF. Mais certaines monnaies locales souhaiteraient aussi pouvoir l'orienter de façon plus précise vers des projets qu'elles choisissent elles-mêmes. Et donc ici, hein, il y a des, des pistes de réflexion et notamment avec la NEF, pour euh, qu'il y ait, on va dire, une, un, un choix euh, combiné de projets territorialisés identifiés à la fois par l'association porteuse de monnaie locale mais aussi donc par euh, la NEF, pour orienter, on va dire, de façon plus directe euh, le, euh, le fonds de réserve ou le, le fonds de, de garantie. Mmh. Dans, les, dans les pistes, euh, et dans les effets de levier, il y a aussi la question de l'articulation. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement important. C'est finalement comment articuler ces monnaies à d'autres initiatives, à d'autres outils de développement territorial. Donc Ça renvoie un petit peu à ce que j'évoquais tout à l'heure. Le, le, le, les monnaies ne peuvent pas tout. Hein. Donc, par conséquent, il est nécessaire de les articuler avec d'autres initiatives, euh, que ce soit des initiatives de l'ESS, des initiatives de la transition. On peut penser euh, à des initiatives de type revenu inconditionnel, valorisation des éco-comportements. Et je crois que Brigitte a beaucoup d'exemples à ce niveau-là. Donc, je, je, je ne dévoile pas tout, mais il y a vraiment un, un, un fort enjeu ici de... Bah de, que la monnaie soit un outil pour fédérer finalement des initiatives qui existent déjà et c'est en ce sens aussi qu'elle porte tout un tas de, de symboles et qu'elle peut faire communauté parce qu'elle va médiatiser finalement ces liens entre des initiatives, des projets, des expériences qui s'inscrivent et qui vont dans le même sens. Dans ces processus de combinaison d'articulation, il y a également comment favoriser finalement une approche intégrée et plurielle des richesses. Au regard de la diversité donc des initiatives monétaires existantes, est-ce que l'on peut imaginer des passerelles entre des monnaies qui sont basées sur le temps par exemple et des monnaies locales, entre des monnaies qui vont valoriser des éco-comportements éco et également euh, des monnaies locales. Donc ici, ça sous-entend de mettre en place des équivalences, voire des conversions. Et donc il y a tout un tas de réflexions aussi qui portent sur cela, voire éventuellement bah, de déconnecter. Euh, les monnaies de d'unités, de, de, de, de la monnaie officielle pour créer des unités de compte euh, spécifiques. On peut penser à des paniers de biens, euh, à des paniers, euh, euh, je pas, qui représenteraient par exemple euh, des, je perds du mot, <rire> des, euh, euh, des J'allais dire des biens environnementaux, mais c'est pas du tout ça. Des, bah des, des ressources, mais voilà, des ressources euh, environnementales qui sont euh, qui sont en voie de, de disparition ou autre. Enfin, bon, il y a tout un tas, voire des unités de carbone euh, ou autres. Donc il y a des possibilités aussi qui peuvent s'ouvrir. Et dans le fond, finalement, euh, ces monnaies invitent à, à repenser la pluralité monétaire. C'est-à-dire qu'on vit depuis un certain nombre de, de temps dans un régime monétaire, d'unicité monétaire, que ça soit dans les faits, dans les pratiques, mais aussi on va dire dans les esprits et que par conséquent, la mise en place donc, ou, la, ou la, le fait de rendre visible cette pluralité monétaire qui pourtant existe depuis très très longtemps, c'est aussi une façon finalement de mettre en avant qu'une monnaie ne peut pas satisfaire l'ensemble des usages possibles et que par conséquent la pluralité est nécessaire parce que chaque monnaie va remplir des objectifs qui sont différents et que finalement on peut inventer aussi des monnaies qui vont justement satisfaire ces, ces différents objectifs à partir du moment où on les pense de façon subsidiaire, c'est à dire au plus proche des besoins et des acteurs pertinents pour les mettre en œuvre. On peut penser des monnaies fortement territorialisées à l'échelle par exemple d'un quartier, d'un arrondissement. On peut penser une échelle régionale, on peut penser une échelle nationale, une échelle européenne, une échelle internationale. Mais tout ceci en remettant aussi en place des processus de gouvernance plus ouverts, qui permettraient ainsi de, de, de, de, bah, de faciliter les articulations et puis bah, de remettre la monnaie aussi dans la sphère démocratique. Pour conclure, et puis je resterai, enfin, ou non, je ne vais pas conclure, en fait, je vais te laisser la parole. Bon bah, du coup je vais vous parler un peu plus de, de la pêche. Alors déjà moi j'ai toujours des pêches dans ma poche. Vous connaissez Vous avez déjà vu Je vais faire circuler qui est-ce qui vient la chercher puis vous, vous me la rendrez hein, parce que je ne suis pas très riche en fait. <rire> voilà, vous laisse. ça c'est un billet de 10 pêches donc ça équivaut à 10 euros. Euh, donc avec ça on peut acheter quand même pas mal de choses. C'est une vue d'un un marché, voilà un marché urbain. Vous allez voir comme c'est joli. Vous verrez aussi que ces billets sont très sécurisés. Pas photocopiable, pas falsifiable. Voilà. Bon ceci dit je, je vous avoue que les voleurs sont pas très intéressés par les pêches. Ils cherchent plutôt à voler les euros. On est un peu désespérés parce qu'on se dit que quand ils voleront des pêches ça voudra dire que ça y est quoi c'est le, le succès. Mais bon on n'en rêve pas non plus. Voilà donc euh, la pêche aujourd'hui il faut l'avoir dans la poche. Pourquoi Parce que euh, si on regarde Paris plus la banlieue, en fait on a euh, plus d'une centaine de lieux où on peut dépenser des pêches. Il y a aujourd'hui euh, voilà, beaucoup de boutiques, des, de toutes sortes de choses. Moi je, je, tout ce que je mange, tout ce que je bois, je l'achète en pêche. Ce que je porte je l'achète en pêche. Mes lunettes tiens je les ai achetées en pêche. Enfin vraiment euh, j'achète tout en pêche. Donc on peut vivre en pêche aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu la préparation de l'événement là on vous disait euh, euh, passez vos loisirs en pêche, mangez en pêche, voilà on peut faire tout ça en pêche. Et là c'est quand même, c'est super jouissif quoi. Chaque fois que vous dépensez des pêches vous vous dites waouh voilà j'alimente pas la spéculation, j'alimente pas ce système euh, complètement dingue euh, voilà et, et vous êtes super content. En plus c'est quelque chose voilà, qu'on a créé nous les citoyens qu'on fait vivre qu'on fait circuler avec la nef, on a plein de partenaires extraordinaires. Alors maintenant, c'est vrai que la pêche, elle existe depuis 2014 euh, sur, euh, sur Paris, le Pré-Saint-Gervais, Alfortville, Bagnolet. Enfin, il y a pas mal de villes. Maintenant, ça commence, ça va s'installer dans le 95, euh, un peu un peu partout, 91, 92, enfin etc, 78. Mais euh, sur Paris, elle est là depuis. Depuis 2000, euh, 2016, voilà, je crois, hein. c'est 2016. Voilà. Donc vous voyez tout ça est progressif. Ça s'étend lentement mais sûrement, voilà. Donc euh, ça marche bien et puis maintenant on a la confiance, c'est-à-dire que les commerçants, les producteurs, tout le monde sait que la pêche ça marche et que quand il y a besoin, paf, on est là. Parce que les citoyens s'occupent de leurs affaires. Ils sont là, ils sont prêts à intervenir, ils sont prêts à aider, ils sont prêts à créer du lien, ils sont prêts à résoudre les problèmes. Ils le savent. Donc on n'a plus besoin de faire tellement la preuve maintenant de notre bon fonctionnement et de notre fiabilité. Ça, ça y est, c'est compris. Donc on continue à s'étendre euh, tranquillement, voilà. Euh, mais on s'est dit qu'effectivement, comme disait Marie, la monnaie ça fait pas tout. Hein. Il faut quand même, nous on est issus de la transition. Il faut qu'on se relie avec toutes les actions de la transition. C'est très important. Du coup, là, à la dernière assemblée générale de la pêche monnaie locale de banlieue, mais on est très relié avec les copains de Paris et bien sûr qu'on va y travailler ensemble parce qu'on a une fédération hein, qui s'appelle la Fédération Rêve. C'est pas beau, ça bon, La Fédération Rêve qui nous relie. On se voit régulièrement, on prend des décisions ensemble. Et euh, donc, ce qu'on a décidé là, en tout cas pour euh, la pêche de banlieue, euh, c'est de, de se relier à toutes les initiatives qui nous intéressent vraiment. Alors, par exemple, ben, on est partenaire avec des gens qui développent, qui installent des panneaux solaires sur les bâtiments publics. On fait ça en lien, bien sûr, avec les collectivités territoriales. Donc, elles mettent un petit peu, les citoyens mettent un peu plus et la pêche est là. Voilà, donc ça, ça nous paraît important. On est aussi très étroitement partenaire du mouvement français pour le revenu de base parce qu'il nous semble que dans la situation actuelle, comme pour nous l'axe social est très important, il nous semble que dans la situation actuelle où il y a tellement de chômage, où il y a tellement de difficultés sociales, quand même euh, le, le, la chose importante c'est de trouver des solutions autrement que de dire aux gens débrouillez-vous, traversez la rue, il y a du boulot en face. On sait bien que ça ne marche pas. Hein, donc il faut peut-être trouver autre chose pour permettre aux gens dans leur vie de reprendre des études, de changer de boulot, d'évoluer de, voilà, et, et finalement d'avoir des activités intéressantes pour eux et intéressantes socialement. Donc du coup, on est en partenariat très fort avec le Mouvement français pour le revenu de base. On a une réunion à laquelle je vous invite le 19 septembre au soir à Montreuil, regardez sur le site de La Pêche Monnaie Locale, vous êtes tous invités et là on va voir comment on va se débrouiller ensemble pour créer un écosystème euh, complet, complet entre nous et puis avec d'autres et, et surtout pour initier un paiement de revenus de base universel en pêche. Voilà, Donc je vous le dis, hein, c'est tout nouveau, voilà, nos, nos adhérents souhaitent ça. Donc on ne sait pas encore comment on va faire, mais je peux vous dire qu'on va le faire. Et bienvenue si vous voulez nous aider parce que ça, de la vitalité, de l'énergie, on en a besoin. On va aussi faire des choses, on va, on va monter des actions avec les gilets jaunes. Ça va, ça vous, ça vous énerve pas, ça vous, bon voilà. Chaque fois qu'on dit ça, ouais, les gilets jaunes, la violence, machin. En ce moment, qu'est-ce qui se passe en France Quels sont les gens qui bougent le plus en, Voilà. C'est quand même, voilà, l'activité sociale en ce moment, c'est quand même très lié à ça. Donc ils sont venus nous voir, les gilets jaunes, surtout les constituants, ceux qui veulent écrire d'autres façons de, de gérer le pays, de gérer euh, même localement hein, dans, dans les communes, ils sont venus nous voir. Nous on répond à tout le monde, on leur a dit voilà, voilà ce que c'est la pêche, voilà. Ça les a bigrement intéressés. Ils se sont dit ah mais tiens oui, la question économique c'est quand même un petit peu le nerf de la guerre. Donc, ils se sont bigrement intéressés à cette question des monnaies locales, et on travaille avec eux. Ils veulent, eux, ils veulent, euh, ils veulent de, de l'éducation citoyenne. Ils sont demandeurs. On est là, on leur répond, et on sait qu'ils intègrent dans leur réflexion. Alors après, vous savez, hein, la diversité dans les gilets jaunes, c'est extrêmement rare. Mais en tout cas, ceux qui veulent vraiment avancer, faire progresser euh, le pays, ils sont dans cette réflexion-là. Ils veulent utiliser les monnaies locales citoyennes. Autre chose, nous, il y a un truc qui nous contrarie énormément, c'est les paradis fiscaux. Ça ne vous contrarie pas, vous Si Bon. Qu'est-ce que vous penseriez d'utiliser les monnaies locales citoyennes, enfin en tout cas d'abord la pêche en premier, puis après peut-être les autres, les utiliser pour lutter contre contre les paradis fiscaux C'est une bonne idée, ça Bon, alors parce que nos adhérents ont trouvé que c'était bien. Alors, on s'est dit, on réfléchit, hein, mais toutes les idées sont bonnes à prendre. Hein. Mais nous, on a un fonds de garantie qu'on a mis à la NEF, qui sert pour des initiatives diverses, intéressantes localement. Bon, on se dit peut-être qu'on pourrait prélever un tout petit peu de ce fonds de garantie, l'utiliser pour une action, je ne sais pas, une action environnementale, en ce moment, il y a besoin, hein, ou une action sociale comme le mouvement français pour le revenu de base. On n'a pas décidé encore, hein, on décidera avec nos adhérents. Et puis peut-être cette toute petite partie de notre fonds de garantie, bah du coup on l'enlève voilà, on, on du fonds de garantie et puis on fait une action avec. Donc on la découple de l'euro du coup, en fait, hein, et on fait un peu de communication en disant, l'argent qui est dans ce paradis fiscaux, débrouillez-vous pour le ramener quand il sera revenu, bah, nous aussi. On s'alignera, on alignera notre fonds de garantie sur la circulation des pêches. C'est une idée, c'est une idée de nos adhérents. On ne l'a pas encore mise en place, mais je peux vous dire qu'on qu y réfléchit, qu'on veut bien... Voilà, toutes les, tous les neurones, toutes les, toute la matière grise est utile. Venez avec nous, réfléchissez avec nous et euh, on pense qu'il y a beaucoup à faire. Voilà. Après, il y a le domaine environnemental. Je vous ai parlé des panneaux solaires, mais c'est vrai que les monnaies locales citoyennes forcément forcément, elles réduisent l'impact carbone puisque l'idée, c'est des échanges locaux. Donc, au lieu d'acheter des choses qui viennent de Taïwan ou de je ne sais pas où, on essaie d'acheter local. On essaie d'aider les producteurs locaux. Bah, par exemple, mon opticienne là, euh, de Montreuil, Montreuil optique, bon, bah, elle, elle essaie de trouver euh, des lunettes qui sont fabriquées plutôt en Ile-de-France. Et elle y arrive et je ne les paye pas plus cher qu'ailleurs. Donc, euh, c'est possible. Voilà. Le tout n'est pas de devenir chauvin, d'ailleurs toutes les monnaies locales de France sont un peu articulées, travaillent ensemble, hein, donc on n'est pas du tout fermé et on travaille aussi avec les autres pays, on est très ouvert, au contraire, mais le tout c'est de trouver des systèmes intelligents. Quel sens ça a d'avoir des crevettes qui viennent du bout du monde, qui, qui qui vont ailleurs dans un autre pays pour être conditionnés, qui retournent là-bas, qui reviennent ici alors qu'aujourd'hui on n'a plus de pétrole, on le sait. Il faut se calmer un peu sur l'énergie, il faut de la sobriété heureuse, hein il faut devenir un peu plus sobre, mais dans la joie. On va s'amuser, vous allez voir, <rire> voilà. on va cultiver nos légumes, bientôt on sera obligés. Donc euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'actions à faire. Donc je vous, je, Ce que je veux vous dire, c'est que la monnaie locale citoyenne n'est pas une fin. C'est un moyen, il y en a d'autres. On essaie d'interconnecter toutes ces actions citoyennes entre elles pour avoir un écosystème, un maillage complet qui nous permette d'avancer, parce qu'il faut faire changer les choses à tous les niveaux, et ça commence chez nous. Voilà. Vous avez des questions pour Marie ou le, le, La question portée sur le, le fonds de garantie, qui qui, quoi, comment Comment s'est constitué le fonds de garantie un. Et deuxièmement, euh, qui <rire> comment empêcher qu'il y ait des faussaires est -à oui. les, le, la, la planche et billets. Oui. Alors, bon, le fonds de garantie, c'est super simple. Hein. J'achète 10 pêches, je donne 10 euros. Ces 10 euros, ils partent sur le fonds de garantie à la nef. Enfin, pas non. tout à fait. Pas tout à fait. Parce qu'il y a 3% chez nous, chez d'autres, c'est une autre, une autre somme. 3% euh, qui ne vont pas aller à la nef qu'on va garder pour des actions citoyennes. Par exemple, on aide des associations. On a des associations qui sont adhérentes à la pêche. Et quand un, quand un particulier adhère à la pêche, il peut choisir une association qu'il va soutenir. Et chaque fois qu'il va changer de, des euros, des vilains euros en belle pêche, <rire> à chaque fois, ça va mettre des sous de côté pour cette association qui, à la fin de l'année, pourra toucher une certaine somme. Voilà. Ou alors, ou alors, il va pouvoir choisir à la place d'alimenter le système des pêches solidaires. Alors ça, c'est un système qu'on a monté avec ATD Carmonde, parce qu'à un moment donné, on s'est dit c'est bien gentil, mais les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des pêches, comment ils reprennent leurs affaires économiques en main, comment ils font pour participer Donc on s'est dit, il faut qu'on monte un système supplémentaire. Donc aujourd'hui, chacun peut, choisir plutôt le système des pêches solidaires à chaque fois qu'il va changer, à chaque fois que cette personne va changer euh, des euros en pêche, ça va alimenter le fonds des pêches solidaires. Et si quelqu'un a besoin à un moment donné de pêche, il n'a pas les moyens de les acheter avec des euros, va venir sur les comptoirs. Il y a des comptoirs un peu partout, va venir chercher des pêches, une enveloppe de 5 pêches de temps en temps pour s'acheter son pain, son riz. voilà. Et du coup, on a un système complètement solidaire. On a même chez nous des gens extraordinaires, on a des, des commerçants vraiment exceptionnels qui font en plus des fromages solidaires. Alors si on a un fromager, il offre carrément les fromages. Je ne sais pas comment il fait, mais bon, voilà, quand il a... Mais on s'aperçoit que les gens n'abusent pas. On n'arrête pas de nous raconter qu'il y a plein de resquilleurs partout. Mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que même nos pêches solidaires, franchement, les gens n'abusent pas. On a de temps en temps quelqu'un qui vient nous dire, ah oh là ce mois-ci, je suis vraiment en difficulté. Bon, voilà, on lui donne et c'est tout du moment qu'il est adhérent. Hein. Il faut qu'il soit adhérent, il faut qu'il ait signé la charte. Voilà sur le, les faussaires aussi, vous demandiez, c'est ça. La fabrication concrète, la des fabrication. Billets. Alors la fabrication des billets. bon Évidemment, comme on fait du local, on n'est pas allé les faire imprimer à l'autre bout du monde, donc on les a fait imprimer dans une imprimerie coopérative local, près de chez nous. Bah, du coup on a payé un peu plus cher mais on est super content Voilà. Et donc on a des beaux billets euh, infalsifiables avec des hologrammes argentés, avec des micro phrases, avec des couleurs qui ne sont pas photocopiables et du coup on a des billets vraiment très sécurisés. C'est-à-dire bah, que les couleurs on ne peut pas les, les reproduire Ça, à la photocopie. C'est jamais infalsifiable. Non, jamais complètement. Il y a des sécurités en, en tout cas. Voilà, oui. voilà, elle a raison Marie. Tout système, voilà. Comme l'euro. C'est vrai. On n'a pas vu le billet. Est pas Où est le billet Le billet est demandé à l'avant. Oui, bonsoir. Je, merci pour ces exposés très enthousiasmants et intéressants. Je voulais euh, dire, moi je suis du 11e arrondissement, je sais que euh, président d'une association de quartier et je sais qu'il y a quelques boutiques, quelques commerces déjà qui ont adopté la pêche et je souhaiterais que des militants dans le quartier s'emparent du sujet et fassent vraiment euh, développer, développe ce, ce réseau de commerçants. Donc voilà, c'est un appel que je lance s'il y a des gens qui sont du 11e ou du 12e ou du 3e pas loin. Euh, voilà, j appel à bénévoles. Euh, parce que moi même j'ai pas trop le temps en plus c'est un vrai bonheur hein, de faire ça je vous assure c'est intéressant mais ah, oui, il faut faire 2 3 4 5 oui quand même intéressant oui. ouais. voilà euh, après j'ai une question euh, est-ce que c'est le même fonctionnement sur le, le 3% ou les, monnaies, le solidaire, la, la, les pêches solidaires, c'est le même fonctionnement à Paris et en, ban, en banlieue, j'imagine, je suppose, non euh, Oui, oui, il y a un petit truc supplémentaire à Paris parce qu'on euh, est autonome quand même. Donc chacun euh, gère ça comme il veut. Ah, mais, mais en tout cas, on a la même, la même marge des 3%. Okay. Et puis de temps voilà. en temps, on se réunit, on se dit voilà, on pourrait changer ça. Donc on voit voilà. avec nos adhérents de chaque côté et voilà. Donc voilà. ça, ça peut bouger à la marge mais bon, ouais, on travaille ensemble. J'ai une question par rapport aux, aux grandes entreprises comme, comme vous disiez. Je suis absolument d'accord d'essayer de, de, de soutenir peut-être des commerces de proximité plutôt que les grandes entreprises mais je me posais la question à, par rapport au, à la progressivité à, à, à engager une grande entreprise à, à, à, à rentrer dans un, cycle, dans un cercle vertueux si possible. Par il y a un casino tout près, de, non pas très, pas très loin de chez moi, dans mon quartier. Je ne vais jamais là-bas, mais bon, il, je, je suppose qu'il propose des, des produits bio, je ne sais pas d'où ils viennent, etc. Est-ce qu'il y a moyen, c'est une question que je me pose comme ça, est-ce qu'il y a un moyen de, de négocier avec ce casino que certains de ces produits pourraient être achetés avec des pêches ou par exemple, ou, ben je me pose la question. Voilà. Alors, sur Paris en tout cas, je sais qu'il y a une condition, euh, puis nous on a la même de toute façon, c'est que le siège social doit être en France. Ils ont ah leur oui, siège social en France, d accord, d accord, oui, oui. parce que ça, on s'aperçoit que même des toutes petites boutiques maintenant, pour ne pas payer d'impôts ou le moins possible, mettent leur siège social à l'étranger. Donc du coup c'est Mais... de la fuite d'argent public et on sait mmh. que l'argent public en ce moment quand même on, on en a un petit peu besoin. Hein. Donc euh, nous on n'accepte pas. Donc il faut vraiment vérifier ça, ça c'est incontournable. Après si le gérant a suffisamment d'autonomie de marge de manœuvre pour accepter la pêche, je ne pense pas du tout que les copains de Paris les refuseraient. S'ils sont dans une euh, démarche de progrès, c'était Marie qui parlait de ça, il faut qu'ils soient dans une volonté de progrès, mmh. une démarche plus environnementale, plus sociale, mmh. voilà. Donc, il y a toutes, si toutes ces conditions sont remplies, moi, ça ne me choque pas du tout. D'accord. Oui. Une partie de ces, de ces produits-là pourrait être vendu en pêche, payé en euh, pêche. Oui. Je pense. Après, il faut voir avec les copains de, de voilà. Paris, mais je ne vois, pas de, je vois pas de problème particulier. Ma mais ça, c'est variable selon les chartes en fait, qui vont oui. définir. Bon, on a, on a il y a, peu, des, on a quelques les variations chartes, ouais. selon les, les associations. Merci beaucoup pour euh, vos deux présentations. Euh, je me posais une question, c'est est-ce que euh, certains commerçants qui vendent euh, une partie de, de leurs produits en pêche se retrouvent avec trop de pêche et se plaignent euh, d'avoir trop de pêche Parce que quand on gagne la moitié de son revenu en pêche, euh, peut-être qu'on ne peut pas tout dépenser euh, en pêche. Alors très bizarrement, il euh, y en a effectivement qui n'arrivent pas à dépenser toute leur pêche ou qui ne font pas toujours l'effort de toutes les dépenser. Et bizarrement, ce n'est pas ceux-là qui se plaignent, euh, voilà, ils ne se plaignent pas. C'est-à-dire qu'en même, euh, même temps, il y a des commerçants qui savent qu'ils ne pourront pas. Parce qu'on a des commerçants qui ont des fois euh, voilà, des milliers de pêches tous les mois. Euh, mais ils savent ça. Ils savent qu'ils qu vont perdre 3% quand ils vont nous rendre leur pêche pour avoir des euros, s'ils n'ont pas réussi à les écouler. Mais en même temps, ils savent que du coup, bah, quelque part, ils contribuent au système. C'est-à-dire qu'ils savent que ces 3% qu'on va, qu va garder vont être utiles. Voilà. Et en même temps. Ils servent aussi à faire connaître la pêche, ils servent à la faire circuler. Alors, ce n'est pas suffisamment satisfaisant puisque ça ne tourne pas, puisque ça, ça, c'est un peu en circuit fermé chez eux. Mais, mais c'est quand même, ça participe et ça, et ça fait connaître. Donc, euh, de toute façon, c'est bien quand même. Et euh, nous, on les encourage évidemment hein, avec eux. On cherche, on cherche quels sont leurs fournisseurs. Et on essaie de les encourager à dépenser le plus possible leur pêche dans le réseau. D'ailleurs, ils peuvent tout à fait se payer une partie de leurs indemnités en pêche à eux-mêmes. Il y en a qui font ça, hein, tout simplement. Il y a même le premier adjoint de Montreuil qui a, qui a voulu que ces indemnités soient payées en pêche. Bon, Pour l'instant, il n'a pas réussi à faire voter ça par le conseil municipal. Mais ils ne pas. Donc on, on va y arriver à un moment donné. Il y a des, y a des élus qui veulent que leurs indemnités soient payées euh, en monnaie locale citoyenne. Et pas qu'en pas que ile de france hein. euh, Un peu partout. Euh, voilà. il, y a, il y a des mairies maintenant qui, euh, euh, qui vendent des services en, en monnaie locale citoyenne. Il y en a pas mal. Hein. Il y a Boulogne-sur-Mer, il y a Bayonne, il y a voilà, il, y a des, il y a des mairies où on peut payer pas mal de services publics en pêche. Donc euh, il y a des choses qui, qui bougent. Mm. Et euh, donc là vous me dites que si moi par exemple j'achète des pêches, je dépense euh, chez un commerçant, lui il va probablement en sortir une partie en euros euh, via l'amende des 3%. Bah Ça dépend, c'est très variable. Il y en a qui, il y en a qui dépensent certains... systématiquement toute leur pêche. Okay. Certains le font et certains ne le voilà. font pas. Et euh, est-ce que vous avez une mesure un peu de, de, du nombre de transactions qui a eu lieu euh, empêche avant qu'elles sortent. Je comprends pas. C'est-à-dire que moi, j ah rien... oui, ouais. oh bah on sait, on sait globalement que on le sait, on fait plus nous, on n'a pas fait une étude spécifique. On sait très bien que les monnaies locales citoyennes circulent 7 à dix fois plus vite que, que l'euro. Donc ça, c'est. Tu, le... tu confirmes ou je me trompe Non, vas-y, dis-nous. Dis là, c'est le temps, c'est entre les, deux les, transactions. La et... étude, moi, j'ai ouais, pas fait. <rire> vas-y. En fait, on a énormément de difficultés à évaluer ce, ce type de données, euh, donc on ne sait pas vraiment. Euh, le Kim Gower, ils, ils ont mis en avant le fait que le que le Kim Gower circulait trois fois plus vite que l'euro en termes de vitesse de circulation, euh, mais voilà, en France, il y a eu des tentatives qui avaient été faites sur le sol violet pour mesurer euh, cela. Ça va plus vite, voilà, mais je donnerai pas de chiffres. Donc là, le temps qui, enfin là, vous parlez du temps moyen qu'il y a entre deux transactions. Moi, ma question, c'est entre le moment où le billet de pêche a été imprimé et au moment où, finalement, il va, il va être échangé contre des euros via l'amende des 3%, combien il y aura de transactions Donc ça, ça peut prendre 10 ans ou 2 ans ou 2 mois. Moi, je pense qu'il y en a pas mal. Regardez sur le net le film de d'Air, le film de D'Eru qui va vous montrer comment ça se passe, une circulation de monnaie locale, et vous allez voir, que voilà, ça va en principe bien plus vite effectivement. Ouais, c'est ça accélère, ça accélère les échanges. échanges pour sur le... Bravo les Parisiens, ils sont forts. <rire> non mais, oui, bien, mais reconverti ne veut début, pas dire être utilisé non plus. C'est pas parce que ce n'est pas reconverti que c'est utilisé. Là, c'est vraiment l'usage, le changement de main en fait. <rire> Difficile à y mesurer, on pourrait mettre des croix par exemple sur un certain nombre de billets et à chaque fois qu'une personne a un billet ah qui a oui. une croix voilà mais ça demande des, en fait la mise en place d'enquêtes de, qui sont assez lourdes. Masques, euh, qui, qui le, le bientôt, oui, oui, très bientôt. Vous avez des commerçants qui donc, euh, doivent répondre à une charte qui apparemment est assez, euh, assez exigeante, hein, plus ou moins exigeante. Est-ce que vous leur faites confiance une fois pour toutes ou est-ce que sur le respect de la charte ou est-ce que régulièrement vous faites des, des points de revue Est-ce qu'il y a des tableaux de bord Est-ce qu'il y a des suivis sur le fait qu'ils respectent bien la charte ou qu'ils ne se laissent pas un peu aller C'est-à-dire au début, ils peuvent dire oui et puis après se laisser un peu aller ne plus répondre à la charte. Est-ce que vous ouais. le vérifiez ou c'est la confiance ben, Alors, euh, les monnaies locales citoyennes, c'est avant tout de l'humain, c'est ouais. avant tout du lien du lien humain. Du coup, euh, nos commerçants, normalement, on va les voir, on discute avec eux régulièrement, on fait le point avec eux, on regarde comment ils évoluent, comment, voilà, comment ils se débrouillent avec leur... c est, c est très, Nous, c'est très rare, on existe depuis 2014, c'est vraiment très, très rare qu'on ait eu à dire à un commerçant, là, ça ne va plus, vous sortez du réseau. Ça nous est arrivé, euh, je crois, euh, deux fois. Voilà. Euh, une fois, c'était parce que nos clients, enfin, les clients étaient reçus vraiment très, très mal. Et quand même, le lien humain, le contact humain, c'est quand même une priorité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on tient au billet papier et que nous avons décidé dans le réseau national des monnaies locales citoyennes qui se réunit tous les ans, qu'une monnaie locale ne pourrait être reconnue comme faisant partie de ce réseau que si elle gardait des coupons papier parce que pour nous, c'est le lien aussi. D'ailleurs, au début, on pensait même qu'on allait mettre des mains sur nos, sur nos billets parce que pour nous, ce, ce, ce côté lien-échange est très important. Voilà. Donc, euh, j'ai répondu à la question là oui, oui, oui. Ça va Oui. Euh, alors, euh, effectivement, bon, on parle beaucoup de monnaie locale. Euh, des fois, j'ai un petit peu de, de mal à visualiser euh, comment ça se passe concrètement. Et euh, aussi, j'ai un petit peu de mal euh, parce que, est-ce qu'il y a des exemples Je pense qu'il y a des exemples aussi de monnaie locale qui ont été dévoyées, c'est-à-dire qui ont été récupérés par l'idéologie libérale. Parce que quand vous dites, on pourrait très bien imaginer, quand vous dites par exemple on peut se faire payer en monnaie locale, que ça soit un prétexte justement pour ne moins payer les gens, pour ne pas les... Le, enfin de... comment dire, leur faire perdre leurs droits. Quand on parle de ça, moi, je, personnellement, si je suis attirée par les monnaies locales, je préférerais quand même être payée en, loco, en euros. Par rapport à tous les droits que ça suppose, les oui. droits à la retraite, enfin le salaire socialisé, tout ça. On est Et très à, attentif. Voilà. Et à ce oui. moment-là, à bah, ce niveau-là, euh, parce que par exemple, les monnaies locales se sont développées aussi dans des pays, par exemple en Argentine au moment de la crise. Alors on peut imaginer qu'on met complètement les gens dans la panade, ils sont en pleine crise, donc ils n'ont pas d'autre choix... Euh, dans certains cas, que ce, il y a des monnaies locales, mais qui sont en, en quelque sorte le symbole de la perte de leurs droits. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Enfin, Alors je suis regardez, très en, voilà, oui, effectivement, Regardez voilà. le oui. film sur le Palmas au Brésil. Oui. Euh, vous verrez qu'en fait, cette monnaie locale, au lieu d'aliéner les gens, elle les a sauvés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où il n'y avait plus de solution, où le, euh, ça ne circulait plus du tout, il n'y avait plus du tout d'échange possible, parce que. Euh, je sais pas, la monnaie là-bas, ça s'appelait comment Tu peux peut-être. – Là, c'est le Brésil. Ce n'est pas le même cas que l'Argentine. mais le, le, le, Là, c'est un exemple sur les banques communautaires de développement où ils avaient fait le constat en fait, que comme il n'y avait aucune activité économique euh, sur le territoire, ils, étaient, ils détenaient de la monnaie, mais ils la dépensaient à l'extérieur du quartier. Et donc, il y a eu tout un processus bah, de réorientation des échanges sur le, enfin, de, localement avec la création de tout un tas d'activités euh, et donc et d'entreprises. Donc puisque c'était euh, suite à... Un, ils avaient été refoulés de la, de, la, de la côte du bord de mer. Mais le, il ne faut pas... Je ne sais pas, je sens une, une confusion. Les monnaies locales ne sont pas euh, un outil euh, de, pour, ne, euh, pour ne pas euh, payer de taxes et d'impôts, en fait. Le, le principe de conversion et d'équivalence euh, fait que le, le commerçant, en fait, il va soit avoir une double comptabilité euro-pêche, Soit finalement, ces, ces pêches sont fondues dans ces euros, puisqu'ils euh, sont, sont à égalité. Donc, quand il fait ses comptes en fin d'année, les volumes de pêche sont considérés comme des volumes d'euros. Donc, il n'y a pas de. Ça n'enlève pas des droits en termes. Alors, que ce soit des droits sociaux, du point de vue du salarié, ou en tout cas, ça, ça n'empêche pas une, une entreprise de, de payer l'ensemble des taxes associées à son activité. Et. Deuxième point peut-être, c'est que les, les salariés qui acceptent euh, les, le, le versement de leur salaire en, en monnaie locale, il faut que ça soit un acte volontaire. Donc, euh, sans la, la monnaie, ces monnaies locales n'ont pas euh, cours, cours légal, donc on ne peut pas obliger quelqu'un à accepter euh, une, monnaie, une monnaie locale. Mais au-delà de ces dimensions, on va dire, euh, réglementaires fiscales, donc ce n'est pas leur, leur finalité. Dans un certain nombre de cas, que ce soit au Brésil ou en Argentine. Alors en Argentine, dans un contexte de crise économique, effectivement, au début des années 2000, il y a eu un fort usage du truquet argentin pour bah, pallier un défaut de, de monnaie. Donc c'est en ce sens que certains considèrent que ce sont exclusivement des monnaies de crise, hein, crise économique alors ça ce n'est pas une solution hein. c'est à dire ce n'est pas la solution unique dans, dans ces cas -là. et même en fait l'usage de, de ces monnaies compte tenu de leur logique et mode de fonctionnement il y avait euh, finalement des personnes qui souhaitaient les mêmes besoins donc euh, elles n'ont pas pu activer les, suffisamment de liens et donc il y a eu un effondrement. On évoquait tout à l'heure la question de la falsification. Il y a eu des phénomènes ici euh, de falsification de massif parce que du coup il y a eu une, une, une arrivée extrêmement... Euh, enfin, une, un nombre d'adhésions très fort d'un coup, ce qui empêchait la mise en place de, de formation pour les nouveaux adhérents, et donc l'adhésion aussi au système de valeur, hein, tout ce qui est euh, pourquoi on utilise une monnaie, pourquoi faire comment. Donc ce plus possible dans ce contexte économique de crise difficile, délicat, euh, et ça induit, euh, voilà là, pour le coup, un, un dévoiement, euh, euh, mais qui est aussi lié, euh, lié au contexte. Par contre, dans l'autre, est-ce euh, qu'il existe des systèmes qui sont récupérés euh, par, euh, je ne sais plus quel terme vous avez utilisé, dévoyé, dévoyé mais par plus, par l'idéologie libérale, quoi, en fait, voilà, c'est ça. En fait, l'idéologie ça, ça libérale. Euh, voilà, oui. euh, en tout cas, en termes de monnaie locale, euh, telles qu'on les a développées, non. Par contre, vous, avez, vous, avez, vous suivez sûrement l'actualité. et Il y a tout un tas de monnaies, et notamment de crypto-monnaies, je pense ici au Libra, par exemple, oui qui se développe puisque bah, ce n'est pas l'apanage hein, d'associations, de mettre en place des monnaies. Et donc il est possible, enfin émerge en tout cas une multitude de monnaies privées qui peuvent s'appuyer aussi sur d'autres mécanismes, d'autres valeurs et d'autres finalités. Oui d'ailleurs c'est pour ça qu'on a, on, on a aussi ce réseau national des monnaies locales citoyennes qui veille et qui, qui dit bien voilà quels sont les critères, la charte pour faire partie de ce réseau. Après, il y a des initiatives euh, euh, libérales, privées, voilà, autres, mais qui n'ont rien à voir avec ce système de monnaie locale citoyenne complémentaire. Ouais. Euh, pour vous dire à quel point on veille sur le plan social, je vous disais qu'il y avait deux, deux cas où on avait dû, euh, ne, dû ne pas garder un, un prestataire. Donc il y avait eu le cas de, de cette boutique qui recevait très mal les clients. Et il y en a un autre, C'est euh, ben, il y a un apprenti qui m'a appelé pour me dire, euh, écoute... Euh, mon patron ne me paye pas depuis trois mois. Donc là, euh, bah évidemment, on est intervenu, on est allé voir le, le patron, on lui a dit vous ne faites plus partie du réseau. C'est pas possible. quoi. Voilà. » Donc, il euh, faut vraiment être vigilant. quoi, Parce que, effectivement, puis on, euh, on, on veut absolument garder aussi euh, voilà, nos no valeurs et on, on fait très attention. Peut-être juste pour illustrer ce point qui, qui va répondre aussi à la question précédente, certaines monnaies le vérifient de façon plus formelle, notamment via la mise en place de défis. Donc là c'est un objectif que le, le, le commerçant, le producteur se, se donne et donc l'association va vérifier en fait si le défi a été réalisé ou pas au bout d'un an ou autre. Donc voilà, là, il y a aussi des, des petites différences en fonction des objectifs de départ, des chartes qui fixent ou non euh, des défis euh, à ce niveau-là. D'ailleurs, Paris est plus exigeant que la banlieue là-dessus. Bravo les copains. Bonsoir. Euh, je, je viens en tant que citoyen et en tant que gilet jaune constituant du 94, Je suis un constituant du 94, donc je viens à titre personnel et donc j'ai trois petites questions à poser. Alors quelle est la limite de la monnaie locale En cas de crise grave de l'euro et sa chute, quel, quel, rôle, quel rôle pourrait jouer la monnaie locale Et la monnaie locale est-elle indexée sur l'euro Voilà. Alors la limite, alors il n'y en a pas qu'une, il y en a beaucoup. Euh, donc je sais pas, il faut que j'en trouve une une seule. Enfin, les, limites, les limites, elles sont plutôt euh, liées ben, à un certain nombre de, de points que j'ai pu évoquer. Et tout dépend en fait de quels sont les objectifs et les finalités qu qui sont recherchées, qui sont visées. Si l'objectif c'est de favoriser un développement économique extraordinaire du jour au lendemain, dans ce cas-là, là, il y a une limite essentielle à l'usage des monnaies locales. Si l'enjeu c'est un processus de transformation des pratiques, des représentations, de conscientisation et autres, voilà. Là, elles vont avoir une utilité, une finalité plus plus plus intéressante. Les limites, en fait, c'est un petit peu les pistes que j'ai explorées, c'est-à-dire que un des, enfin, ou les enjeux majeurs auxquels sont sont confrontées les monnaies locales, c'est comment favoriser vraiment cette articulation, cette combinaison avec d'autres outils de développement territorial, d'autres outils de transition. Il a été question de revenus inconditionnels. On peut penser à tout un tas d'initiatives, en tout cas, qui s'inscrivent dans la même démarche et dans la même orientation optique et le rôle des pouvoirs publics aussi comme, comme, comme levier à l'usage de ces monnaies-là pour élargir les possibilités aussi et la diversité des, des biens et services disponibles. Donc voilà, ça, ce sont on va dire deux pistes qui peuvent répondre à un certain nombre de limites actuelles. Mais ensuite, la limite, elle est seulement, enfin, où elle est relative aux finalités qu'on va donner à ces monnaies-là. D'où l'idée de ne pas en faire non plus. Euh, le seul instrument ou le seul outil qui euh, va révolutionner, qui sera extraordinaire et qui va fonctionner dans tout, dans tout contexte. Voilà, il faut, faut raison garder. Oui. En cas de crise, peut Alors, Oui, réplacer... oui, je vais répondre ah. à la deuxième question. Ne ah. vous inquiétez oui. pas, j'arrive. Alors, monnaie gagée, oui. Donc Je, je passe par votre troisième question pour répondre à la deuxième. Monnaie gagée, donc c'est-à-dire qu'une pêche est égale à un euro. S'il y a 500 000 pêches qui circulent, il y a 500 000 euros, l'équivalent. Qui sont à la nef et que la nef peut potentiellement utiliser ensuite pour octroyer des crédits. J'ai dit potentiellement, puisque l'effet n'est pas immédiat. Euh, en cas de crise, alors là, c'est toujours faisons de la prospective. Euh, en cas de crise, c'est-à-dire en cas d'effondrement de l'euro C'est ça. ça. Euh, L'avantage des monnaies locales en cas d'effondrement de l'euro, c'est qu'elles. Elles s'appuieront en fait sur un, un réseau, une communauté qui utilisera déjà une autre monnaie. Donc la question de la confiance qui est au cœur de l'usage de la monnaie sera euh, ici euh, assez importante puisque les individus donc, qui utilisent déjà des pêches vont potentiellement pouvoir continuer à utiliser des pêches, un moyen de paiement avec Peut-être une déconnexion vis-à-vis hein, -vis de l'euro, enfin tout dépend du, du, du modèle de l'effondrement. Euh, mais donc c'est surtout en fait ce qui est important, c'est le, le lien de confiance qu'il y, qu y aura autour de l'usage de cette monnaie. Puisque euh, sans confiance, il n'y a pas de monnaie. Donc, et cette confiance, elle s'appuie à la fois sur un usage quotidien, donc des routines, des habitudes elle s'appuie aussi sur euh, une confiance hiérarchiste qui est euh, l'émetteur de la monnaie. Alors l'émetteur de la monnaie officielle, euh, euh, ce n'est pas le même que l'émetteur de, de, de monnaie locale puisqu'ici on est sur une association mais qui du coup euh, euh, porte également la confiance hein, puisque les gens vont utiliser des pêches qui sont émises par, euh, par une association. Et puis après il y a la, la question de la, de, de la confiance qui s'appuie ici sur des valeurs et dans ce cadre là euh, c'est aussi, euh, aussi des valeurs partagées. Donc euh, le, il y aura potentiellement un moyen de paiement utilisable par les individus qui, qui sera constitué un des, des billets de, de pêche. Mais ensuite, euh, comment dire, bah, ça sera, enfin, il y aura les choix qui, qui, qui seront dictés par les, par les porteurs de projets. Est-ce que c'est une déconnexion vis-à-vis euh, -vis de, de la monnaie officielle pour la rimer à euh, d'autres unités de compte. Mais c est, c est, ça fournira un moyen de paiement mais ça ne fournira en fait, enfin, pas forcément plus de choses commerçant chez laquelle on va acheter euh, échanger de, de, de je prends un primeur par exemple qui on va, où on va échanger de la pêche lui il achète ses produits en euros donc si l'euro s'écroule il fait comment il n'achète pas ses produits en pêche alors il, il peut acheter aussi ses produits en pêche hein, parce que le but quand même c'est que euh, de c'est que le, la boucle soit, la boucle de circulation le circuit monétaire soit le plus important possible donc euh, euh, il faut imaginer euh, que euh, ça peut être un approvisionnement à un produit ou ça peut être euh, un service de comptabilité ou autre. Et donc il y a une possibilité quand même de paiement pour les entreprises, puisque sinon, ce serait exclusivement consommateur-entreprise, consommateur-entreprise, ou ça ferait plutôt consommateur qui, verse à, enfin, qui paye à l'entreprise et l'entreprise qui reconvertit à l'association. Et donc là, votre, votre effet, euh, et votre boucle, elle est extrêmement, enfin finalement, elle est limitée. Donc il y a tout un enjeu justement de diversification et euh, de, de nouer le plus possible de liens avec des fournisseurs. Euh, des, euh, oui, des fournisseurs qui euh, peuvent fournir les entreprises du réseau en services ou en biens. Euh, je vais perdre mon fil. Pardon, du ouais, coup, j'ai perdu mon fil. La dernière question, c'était est-ce euh, que l'euro est indexé au Non, la pêche, enfin les monnaies locales. Oui, ça j'ai oui. répondu gagé, indexé. Oui, un pour un, voilà, un pour un. un, un. Alors, la loi... La loi Comment dire La loi en fait elle est venue a posteriori hein. donc euh, c'est une reconnaissance des dispositifs existants. Il ne faut pas Mais... oublier que c'est 2010 l'émergence des monnaies locales. Donc, alors Après on peut débattre hein, sur euh, pourquoi la loi à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle a reconnu, dans quel cadre, ce n'est pas suffisant etc. Mais c'est une, une, une reconnaissance de l'existant où toutes les monnaies étaient gagées. Il y a d'autres monnaies qui ne se sont pas gagées. J'ai parlé des accorderies, j'ai évoqué les selles. Ce sont des monnaies qui ne sont pas gagées. Ce sont des monnaies qui sont basées sur d'autres unités de compte et qui ne reposent pas justement sur l'euro. Donc il est possible de faire autrement. Ces monnaies locales ont choisi de faire comme ça. Maintenant, si l'euro s'effondrait complètement, qu'il ne valait plus rien, il faudrait bien qu'on continue à avoir un système d'échange. Bon, la pêche existe depuis 2014. D'autres monnaies locales citoyennes existent depuis quelques années. Euh, elles ont établi une certaine confiance. Euh, espérons qu'en cas de crise totale, euh, voilà, on pourra s'appuyer quand même sur ces, sur ces monnaies qu'on a, qu a créées entre nous. Voilà. Euh, concernant euh, la frontière espagnole, euh, EUSCO, est-ce qu'il traverse la frontière Et si oui, euh, quelle est la législation espagnole non, choco ne traverse pas la frontière, il circule exclusivement côté pays basque français et il n'y a pas de, de reconnaissance spécifique des monnaies locales en Espagne, mais comme d'ailleurs dans aucun autre pays européen. La France est le seul pays qui a une loi spécifique dédiée aux monnaies locales telles qu'on la connaît dans la loi ESS. Et alors pourquoi choco est si fort d'après vous alors c'est une question récurrente euh, mais c'est une bonne question. Est-ce que c'est la monnaie qui fait le territoire ou est-ce que c'est le territoire qui fait la monnaie finalement. Euh, alors quand on échange hein, avec les, les, les porteurs de, de l'EUJCO, il, euh, il y a un certain nombre de, de caractéristiques qu'ils qui mettent en avant. Euh, une des premières c'est finalement la, la pluralité de l'origine et des profils on va dire sociologiques et euh, euh, euh, même origine militante euh, des porteurs du projet, de, du porteur du, de Lechko à, à l'origine, vraiment au départ. Donc au démarrage, il y avait une diversité extrêmement importante et euh, de ces porteurs de projets qui, du coup, ont sensibilisé en fait une population différente au regard, on va dire, de leurs valeurs qui étaient elles-mêmes différentes, mais qui bah, se rencontraient autour de finalités communes. Donc ça, c'est un point extrêmement important qui est, qui est souvent souligné. C'est aussi un, un, un, fort, enfin, un territoire où il y a une forte identité liée à l'économie sociale et solidaire, où il y a une certaine tradition de SS, un ancrage territorial de l'économie sociale et solidaire assez fort, l'initiative de, de monnaie locale s'inscrivent dans, dans ce type de d'orientation. Euh, il y a aussi des liens hein, qui sont, euh, euh, enfin, du fait de ces initiatives euh, et puis bah, du fait des caractéristiques peut-être aussi euh, du, du territoire, il y a on va dire de, de, de forts euh, liens euh, de militantisme et puis aussi de, de, de structuration, le mouvement euh, Alternatiba est quand même partie donc du Pays Basque. Et ils ont une culture en fait de la de l'organisation du comment on appelle ça du, du déploiement d'initiatives comme un peu des guides des guides pratiques des guides de mise en œuvre. Ils sont extrêmement efficaces euh, sur le euh, sur l'opérationnalisation et sur la conceptualisation aussi. Et donc ça, ce sont des facteurs explicatifs qui associés aussi avec une question identitaire ou du moins euh, la, la valorisation de la langue basque est un, est un, est un des objectifs de, de la monnaie basque, fait que du coup, bah, il y a effectivement euh, une monnaie qui est ici... Euh euh, qui, euh, voilà, qui, qui se développe assez bien, qui, euh, les pouvoirs publics aussi hein, sont parties prenantes donc euh, c'est un, un avantage non négligeable. Ils sont aussi soutenus euh, par, euh, par les pouvoirs publics d'un point de vue politique mais aussi d'un point de vue euh, des ressources. Donc voilà, tout ceci fait que euh, si on met tous ces ingrédients dans la marmite, bah, ça, ça donne euh, finalement une monnaie qui fonctionne assez bien. Mais vraiment, si on veut pousser un petit peu plus loin la petite bête, au regard de, de, de, de la population du Pays basque, ce n'est pas si bien que ça. Mais c'est la deuxième monnaie européenne. Donc voilà. on parce le faire à peut-être. Pardon Ils veulent le faire à Neta. Et à Neta, donc... C'est pas, en tout cas, je ne vais pas parler au nom de, de, de, de, de l'EUJCO et de l'association Euskal Monéta hein, qui porte... La monnaie, mais c'est pas dans leurs revendications en tout cas, et c'est pas dans leurs objectifs ni dans leurs projets, euh, tel qu'il qu est affiché. Il a pas de monnaie locale encore, sinon... euh, si, il y en a une, euh, mais qui, il ben, y a eu plusieurs projets <coughs> qui ont échoué, puis là ils en ont relancé une, euh, voilà. Mais qui, pour l'instant, enfin, il me semble qu'elle est juste, euh, elle, elle démarre depuis le, le printemps. Oui euh, bonsoir euh, je suis Bertrand Sené, économiste euh, en fait je voulais revenir un petit peu sur la question de la circulation la vitesse de circulation de la monnaie parce que c'est une question récurrente dans les monnaies locales. Euh, en fait je crois que c'est un fantasme parce que euh, en fait, quand vous utilisez une monnaie locale, vous allez faire vos courses, donc vous allez acheter votre pain, vous faites vos courses alimentaires, vous faites des choses, vous les feriez exactement à la même vitesse euh, en euros parce que vous n'allez pas manger deux fois plus avec des pêches. Euh, vos lunettes, vous n'allez pas les acheter plus souvent. Donc en réalité, pour les mêmes actions, pour les mêmes achats, vous les faites à la même vitesse. Ce qui fait la différence à mon avis, c'est simplement que vous n'épargnez pas empêche. Et donc, comme vous avez quand même, enfin, beaucoup de gens ont besoin d'épargner et peuvent le faire, euh, l'argent que vous allez mettre de côté pour les vacances, pour les études de vos enfants, pour euh, tout un, un tas de choses, des achats et de montants élevés, de voitures, d'immobilier, etc. Donc, toute cette épargne-là, en fait, elle ralentit effectivement la circulation de la monnaie énormément. Mais dans la même sphère, pour les mêmes types d'achats. Je ne crois pas qu'il y ait, et je dirais même à l'inverse, qu'en théorie les monnaies locales sur cette même sphère devraient euh, circuler moins vite parce qu'il y a un truc qui n'existe pas en euros mais qui existe en monnaie locale qui est euh, la collection. Il y a pas mal de gens qui collectionnent des monnaies locales et en fait il y a des, des billets qui ne circulent pas parce que les gens ont envie de les garder parce que c'est joli, ils ont envie de les montrer etc. Donc ce serait super intéressant de faire une vraie étude sur la vitesse de circulation, mais je ne suis pas du tout sûr que ça aille dans, ce, dans le sens qu'on croit. Par contre, un élément très très important. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu le film La monnaie miraculeuse qui est passé sur Arte, donc qui raconte en fait euh, euh, l'histoire de Vörgel, qui est une petite ville en Autriche. Et euh, en fait là on voit qu'effectivement euh, la monnaie se met à circuler à une vitesse incroyable. Il se passe plein plein de trucs. Le, le, mais pourquoi En fait c'est parce que le maire a décidé à un moment donné d'émettre de, des, des bons, donc c'est l'équivalent de, de billets. Et en fait c'est cette création monétaire qui fait qu'effectivement ça circule. Donc l'illusion, on a l'impression que c'est la monnaie locale qui fait que ça circule plus, mais c'est simplement parce qu'il n'y a, a pas d'épargne sur la monnaie locale. Ce qui par contre a un effet énorme, c'est quand on a la capacité de créer de la monnaie localement et donc de financer des tas d'activités. Voilà, c'était ma petite précision. Je partage. Le, le, il, il serait intéressant effectivement de, de distinguer euh, les, la nature des biens consommés pour pouvoir calculer la vitesse de circulation de l'euro sur les biens à biens équivalents en monnaie locale. Le, le, C'est toutes les, les limites. Euh, effectivement, le, le Kim gower le mesure à partir donc, de, cette vitesse, fin, de ces trois... Le Kim Gawar sécuriserait donc trois fois plus vite que l'euro. Euh, J'avais entamé cette discussion-là avec le, le responsable et bon, on n'est jamais tombé d'accord mais moi je partage, je partage ton avis euh, de, de ce point de vue-là. Après la question de l'injection, là c'est comme une politique de relance qu'on met en place à une échelle euh, territorialisé donc de fait il peut y avoir une accélération de la circulation parce qu'il y a enfin, surtout dans le cas de l'exemple de, de, de Vergel après il y a un mythe aussi hein, associé probablement à, à toutes ces monnaies fondantes qui circulent extrêmement vite et, et qui ont relancé l'activité économique de façon miraculeuse comme le titre le dit. Mais euh, là il y a aussi une injection qui de fait ben, relance l'activité économique et qui explique aussi euh, ce, ce, cette vitesse. Ouais. Euh, bonsoir ici. Euh, du coup, je voulais juste une petite précision sur la pêche. Pourquoi, enfin comment ça se fait qu'on ne puisse pas l'épargner Et euh, parce que moi, ce que, la, une des monnaies locales que je connais un peu, c'est l'abeille et il y a un système de monnaie fondante. Et je ne sais pas si la pêche, c'est le même principe ou... La pêche pas... n'est pas fondante. Okay. On a beaucoup hésité, on s'est dit que ça serait difficile euh, euh, sur nos, nos, nos villes très denses et voilà on, on pensait que c'était pas une bonne idée de, de développer la fonte hein, Marie vous a expliqué ce que c'était que la fonte euh, voilà donc euh, on le fait pas euh, et la question c'était du au coup qu'est-ce qui fait qu'on peut, on peut pas l'épargner enfin qu'on est obligé de la faire circuler je sais pas si c'est très en fait le... C'est pas sa finalité finalement. Il y a des monnaies pour épargner et puis il y a des monnaies pour faire autre chose, on va dire comme ça. Les monnaies locales ont vocation à être utilisées dans le cadre des usages, des actes de consommation quotidien et elles n'ont pas pour finalité l'épargne. Donc il est possible ensuite d'imaginer. Enfin, il y a déjà l'euro pour pour ce C'est pas une monnaie pour pour réaliser l'ensemble des actes. On va dire. Euh, enfin, réel, enfin, comment dire C'est vraiment la question de l'usage et de, du sens et de la finalité qui est donnée. Euh, on peut penser des monnaies qui vont servir euh, à consommer donc pour les actes de consommation au quotidien, des monnaies d'épargne. Certains imaginent par exemple des unités qui seraient différentes de l'euro, les arbres ou autres. Donc après, on peut imaginer plein d'autres choses qui sortiraient éventuellement des monnaies officielles, mais ce n'est pas leur fonction. Elles ont vocation à circuler sur un territoire pour satisfaire les actes de consommation au quotidien. Il y a d'autres monnaies qui vont chercher à satisfaire des des, des échanges de services pour renforcer les liens sociaux et autres. Mais là, ce n'est pas leur objectif, c'est aussi en ce sens qu'on parle de complémentaires. Alors complémentaires vis-à-vis -vis de l'euro, complémentaires vis-à-vis d'autres formes monétaires ou complémentaires vis-à-vis d'autres euh, instruments euh, territoriaux. Okay. Simon Burkovic du 94 euh, d'Arcueil. Euh, je voulais alimenter la discussion sur la question de la circulation. Parce que j'ai l'impression qu'on ne parle pas de la, de, du bon sujet. Parce que la question de la circulation, le but de, de, de ces monnaies locales, qu'elles soient fondantes ou pas, c'est qu'elles circulent euh, d un, d un, sur un territoire donné, donc entre prestataires euh, particuliers, etc. Donc la question, c'est que quand on achète en euros, on va acheter son pain en euros, en l'occurrence, et bien ensuite, euh, cet argent, il ne reste plus dans le territoire, il s'en va. Il part dans les paradis fiscaux, il part dans, dans les systèmes euh, financiarisés, etc. Donc, en fait, l'euro ne circule pas. L'euro sert à permettre aux riches et aux, et aux grands patrons de, de faire fructifier, de se faire que spé... de la spéculation. Donc, je pense que la vitesse de circulation, elle est liée à cette question-là. C'est la question de la monnaie, l'euro, le, le, enfin le, pardon, la pêche en question, elle circule sur le territoire. Elle va faire un bon de bon trois bons quatre bons le maximum effectivement et elle va peut-être idéalement revenir euh, au départ à la personne qui a commencé à faire circuler cette pêche et, et donc par exemple si elle arrive à faire dix boucles cette pêche elle va valoir dix euros en fait une seule pêche va valoir dix euros parce qu'elle va elle, elle est passée de dix, dix fois dans des mains et donc en fait quand on, voit, on voyait en particulier sur les différentes sommes de, de, de, de, de, de en circulation des, des monnaies locales on avait un million là sur le sur le SCO, mais on avait 100 000 sur les, sur les autres. Eh ben En fait, la, la richesse produite réellement sur le territoire, elle est dix fois 10 fois celle de, la, de ce montant-là. Ça veut dire qu'on a réellement, euh, si on avait 100 000 par exemple, on a réellement 1 million qui est dépensé localement et donc qui fait vivre les activités économiques. Contrairement à si on avait eu 100 000 euros équivalents, on n'aurait eu que 100 000 qui auraient vraiment valorisé le territoire. Passé, je, je, moi, j'ai compris ça en lisant le livre de De Ruder et, et euh, mais je peux me tromper aussi. Hein, je ne suis pas économiste non plus. Hein. Alors, effectivement, en fait, l'enjeu de la vitesse de circulation, c'est toujours de, de, de mettre en place des indicateurs qui permettent de se comparer aux autres. Donc, la vitesse de circulation de l'euro, c'est quelque chose qui est calculé de façon permanente par les autorités bancaires et monétaires. Et donc, ça permettait d'avoir un indicateur pour les monnaies locales pour se comparer finalement à l'euro. Mais je, suis, enfin, je pense qu'effectivement, ce n'est pas un indicateur qui est pertinent pour mesurer, on va dire, les effets de façon très large. Par contre, ce que vous évoquez, c'est la question de l'effet multiplicateur. Et là, ça devient extrêmement intéressant, c'est-à-dire on regarde à partir du moment où il y a 100 euros de monnaie en circulation ou 100 unités de monnaie locale, hein, peu importe, le pourcentage qui reste localement, c'est comme des injections enfin, qui restent au niveau local, le pourcentage qui sort et comment augmenter en fait, la part qui reste localement. Et on peut calculer comme ça un effet multiplicateur pour évaluer bah, le volume de monnaie qui va rester sur le, qui va rester sur le territoire de, de circulation. Et ça peut devenir plus intéressant mais c'est extrêmement difficile euh, à calculer. Euh, pour les raisons euh, voilà, que j'ai pu aussi évoquer euh, précédemment. L'effet multiplicateur, c'est euh, ce que beaucoup souhaiteraient euh, voilà, calculer, mesurer pour euh, donner aussi euh, euh, une idée finalement bah, de, euh, de, de, de ce, cette capacité à réinjecter et à éviter les fuites en fait. C'est à, à la fois maintenir, faire circuler, maximiser les richesses créées et limiter les, les sorties, donc limiter les, les flux de monétaires. Je voudrais bien ajouter quelque chose, c'est que, euh, vous savez, euh, quand quelqu'un achète des armes avec des euros, ça fait grimper le produit intérieur brut, vous savez ça, on considère qu'on accroît la richesse. On ne peut pas acheter des armes avec des pêches, voyez la différence Voilà, ça c'est important aussi, c'est-à-dire que la vraie richesse d'un territoire... Elle est là aussi. Marie disait tout à l'heure qu'est-ce qu'on doit compter Qu'est-ce qui compte Qu'est-ce qu'on doit compter On doit compter ce qui est bon pour l'humain, ce qui est bon pour l'environnement, ce qui est bon pour nous. Et euh, c'est ça qui est intéressant. Et les monnaies locales citoyennes, elles sont là pour développer ce qui est bon pour nous. Et ça, c'est une grosse différence et c'est ça qu'il faut regarder, je pense. Je vous invite à lire Patrick Vivray là-dessus, hein, sur les... Euh, voilà ce qui est vraiment intéressant de développer. Qu'est-ce que c'est la vraie richesse Oui, j'ai à nouveau une question. Euh, pour des, un épicier bio qui a des euh, fournisseurs euh, un petit peu plus loin quîle de france et dans, éventuellement dans un territoire où il y aurait une autre monnaie locale, est-ce que vous avez réfléchi à cette question de conversion d'une monnaie pêche en monnaie autre locale Bien que ce ne soit pas l'objectif évidemment que, que les pêches s'envolent ailleurs, mais, mais bon, ne sait pas. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on faisait partie d'un, et Marie l'a dit aussi, qu'on faisait partie d'un réseau national des monnaies locales citoyennes. Pour la pêche, en tout cas, on fait aussi partie réseau, du réseau sol qui s'intéresse au-delà des monnaies locales à tous les systèmes d'échange euh, citoyens, éthiques et solidaires pour le bien-vivre, le bon vivir Et euh, ce, ce, ce mouvement SOL là euh, travaille aussi à l'interconnexion des monnaies locales citoyennes pour trouver des, des façons effectivement de pouvoir échanger entre nous. Parce que par exemple pour le vin, le vin en Ile-de-France quand même c'est pas, hein, pas terrible, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc il faut bien qu'on trouve entre nous des moyens d'échanger des, des biens et des services qu'on ne peut pas avoir sur notre territoire donc de toute façon oui on y travaille et on va faire en sorte que cette, ces échanges soient possibles. On est capable d'échanger voilà, entre nous des monnaies locales citoyennes. Notamment à partir du... du c'est pas un projet, c'est un, un, enfin, un concept, c'est le territoire de valeur. Le mouvement sol a mis en place donc euh, ce, ce mouvement-là, toutes les monnaies adhérentes du mouvement sol, si vous êtes un utilisateur d'une monnaie adhérente au mouvement sol, vous pouvez euh, utiliser euh, l'autre monnaie sans euh, nécessairement adhérer de façon directe à l'autre monnaie et c'est aussi en débat au sein du, du réseau des, des monnaies locales citoyennes et complémentaires. Question. Ben, euh, le, le monnaie euh, La monnaie locale, euh, il circule euh, actuellement et il n'a pas commandé payer les valeurs des produits, tout ça, euh, des taxes par exemple. Et un jour, le gouvernement dit euh, voilà, euh, vous n'avez pas payé les taxes, je ne veux euh, pas autoriser, euh, circuler, euh, bah, le bloquer. Un jour, il n'y a plus de valeur. Là, euh, Alors les, les monnaies locales ne sont pas des outils d'évasion fiscale donc les taxes sont payées également euh, alors pas en monnaie locale peut-être un jour hein, une, ça se fait euh, en, en Angleterre où il est possible de payer un certain nombre d'impôts locaux en monnaie locale. On n'en est pas encore là en France mais en tout cas euh, l'équivalent du volume de monnaie en circulation Enfin, euh, co Comment dire, je l'avais déjà dit tout à l'heure, je plus à le redire. Le, le, quand un professionnel euh, a des pêches dans sa caisse, il va les comptabiliser soit en pêche soit directement en euros et à la fin de l'année, de toute façon, ça sera des euros. Donc dans son bilan comptable, dans son bilan annuel, il devra payer les taxes même sur les pêches qui ont été échangées au sein de son, de son entreprise. Ça n'a pas l'air d'être. Vous n'avez vous pas l'air convaincu. Vous ne croyez pas, en fait. Oui. Les citations sont sensibles, quoi. Parce que là, notre monnaie est circulée comme ça. Et puis. Ben oui, moi, je vais Alors, c'est un petit peu surprenant parce que que des citoyens puissent mettre en place une monnaie, qu'ils la fassent circuler, effectivement, ça. Ça, ça peut surprendre, dans première approche, mais il faut dépasser des fois la première surprise et, et regarder un peu plus loin. C'est pour ça que j'insiste, ce ne sont pas des outils d'évasion fiscale, ils ne, ça ne cherche pas à ne pas être soumise à, à la fiscalité, à différentes taxes, et ni au, au, à la protection sociale associée. l'utilisation qui est faite de la TVA, micro, de cette impôt qui n'est pas du tout euh, égalitaire. Hein, mais bon, après, ça nous échappe. En tout cas, on paye l'impôt, que ce soit avec la pêche ou avec l'euro. On va peut-être prendre une dernière question avant de conclure. Bon, deux ou trois, pas plus. Veux... C'est de nouveau le constituant. Je vais vous poser, et y a-t-il un lien, je sais qu'au niveau des, des, des Gilets jaunes et des constituants, ce n'est pas mon cas, hein, je n'ai pas la main de la terre, mais il y a un retour à la terre et notamment à la permaculture. Y a-t-il un lien entre la monnaie locale et la permaculture Et deux, la deuxième question, ça n'a rien à voir avec ça. On multiplie les tables ADP, donc j'invite les gens à les signer euh, pour la table ADP, parce que il y a une, ce gouvernement est en train de vendre la France en morceaux. Là, il y a eu les autoroutes, les, là, la suite, c'est les nationales, et c'est tout qui suit. Donc je vous invite, on, est, on en a multiplié, on est à 715 ou 715 000, et il faut 4 millions Alors, je ne sais pas si on va y arriver, mais on veut se montrer plus social que ce gouvernement. Voilà. Et eh ouais, sur la permaculture, euh, bon, la permaculture, oui, pour faire cultiver autrement, cultiver en accord avec l'environnement, cultiver de façon intensive en accord avec l'environnement pour produire des, des bons produits, ça, c'est vraiment du bonheur. Donc oui, nous, déjà, on se sent euh, extrêmement près. D'ailleurs, la preuve, la preuve c'est que le 14 et 15 septembre, euh, il y aura les estivales de la permaculture à Montreuil sur les murs à pêche. Et la pêche est non seulement présente mais c'est la seule monnaie des estivales de la permaculture. Donc venez vous verrez la pêche va circuler sur tous les stands parce que la monnaie locale est, est, à, la perma, et le, la monnaie est à la monnaie, ce que la, ce que le, la permaculture est à l'agriculture. Voilà c'est à dire qu'on veut des systèmes qui produisent, qui produisent sainement, intelligemment, utilement, sans détruire l'écosystème et la nature, et au contraire pour développer, euh, voilà, des, des choses vraiment utiles et humaines. Donc euh, il y a un lien évident euh, qu'on voilà, qu'on incarne comme ça en étant sur ces estivales, en étant très présent. J'espère que tu es adhérent hein, parce qu'on a besoin de toi. On veut, on veut, on veut, on veut accueil, Mais moi, un moi un... je suis allée je crois à la Corderie d'Arcueil ou la... là. Ah voilà vous étiez là, oui, on est là. Ah ben bah, voilà oui <rire> ils ont tout compris. <rire> super. À ce propos il y a un, y a un économiste qui s'appelle Monsieur Liétard qui fait quelques parallèles assez sympathiques entre justement le système monétaire actuel qui est plutôt rapproché de la monoculture où il fait des parallèles avec l'agriculture qui sont assez, assez croustillants. Euh, ma question, je, en fait, c'est moi qui parle. Voilà. <rire> <rire> je vous ai entendu parler de, de panneaux solaires tout à l'heure et je n'ai pas bien compris la teneur des, des partenariats avec euh, la pêche. Et je fantasme un jour de pouvoir payer mon énergie euh, euh, en pêche. Bah déjà, paye la Enercop, ça serait. bien. C'est déjà le cas depuis <rire> plusieurs années pour ma part. Mais... Euh, en effet, voilà, j'avais cette, cette question-là par rapport à donc Le partenariat là, avec l'association Électrons Solaire dans notre coin, hein, mais après, il y en a plein des associations. Hein. Euh, L'idée, c'est de les aider à développer leur association pour qu'il y ait le plus possible de panneaux solaires sur les bâtiments publics. Et nous, on les aide surtout en faisant de la com. C'est-à-dire que nous, on a, avec tous les adhérents qu'on a, on, on, le, on leur fait connaître cette initiative, on les incite, on les invite à adhérer, à participer, à être là. Cha on fait des réunions en commun, des réunions d'information, on crée des événements en commun, des, des apéros, on fait tout ce qu'on tout ce qu'on peut. On est vraiment euh, au côte à côte. Et après euh, voilà, du coup l'idée c'est que nos adhérents participent le plus possible, euh, alimentent le, le système, c'est ça. Hein Pff, en fait, c'est pas enfin voilà, quoi, c'est tu vois je ne sais pas ce qu'on fera mais ce n'est pas ça qui nous importe. Ce qui nous importe c'est de développer vraiment, vraiment cette initiative qui nous paraît extrêmement intéressante sur le plan environnemental et on est preneur vraiment de toutes les propositions. Hein. Vraiment on est extrêmement ouvert à la pêche. Euh, apportez nous toutes vos idées vraiment. Une dernière question. Oui, je voulais juste faire une remarque par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure des monnaies locales version numérique. Alors, je voulais voir si ça peut figurer ou ça figure dans votre charte éthique. Parce que le fait pour moi de dire eh « ben, on va faire utiliser les téléphones portables pour faire circuler cette monnaie locale », eh ben, ce n'est pas du tout écologique. Enfin, si c'est pour inciter encore plus les, les gens à utiliser leur portable, même si tout le monde quasiment maintenant a son portable, si c'est pour développer les antennes relais, je ne sais pas. Je, on n'en parle jamais, ou très peu quand on parle d'écologie. Eh ben, je pense que ça devrait figurer dans, dans la charte, justement. Et puis, je voulais faire une petite parenthèse aussi par rapport à Enercop. J'aime beaucoup Enercop, mais eux, ils ne sont pas du tout éthiques quand ils Veulent développer le compteur Linky comme, comme Enedis. Donc, même dans une entreprise éthique, il y a aussi des points noirs. Rien n'est parfait, mais il voilà, faut aller voilà. vers, le, vers le mieux. Le, voilà. bon, C'était juste une remarque finale. Voilà. Et c'est vrai qu'on essaie d'utiliser le moins possible la technologie. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on a, des, on a des, des prestataires qui nous disent on ne va pas se balader avec des brouettes de pêche pour aller acheter des produits chez notre producteur. Donc, euh, débrouillez-vous. Donc, on, on réfléchit à un système simple, surtout pour nos, pour nos prestataires. Pour l'instant, côté banlieue, en tout cas, nos utilisateurs nous demandent pas trop la pêche numérique, donc on ne se précipite pas. Hein. Si vraiment un jour, il y en a absolument besoin, on y réfléchira sérieusement, mais pour l'instant, on ne se précipite pas. Il y a tellement à faire, en plus. Un grand merci Brigitte et un grand merci Marie pour votre intervention et merci, merci pour toutes vos questions. Je vous précise que vous pouvez retrouver la vidéo, l'enregistrement vidéo, la captation d'ici à peu près un mois sur la Web TV de la BPI. Bonne soirée et au revoir.